Bonsoir à tous, donc euh, là soir la réunion, c'est par rapport à une question qui avait été posée dans le salon euh, Accueil Actualité au sujet de voilà, de la bonne méthode de, de lecture à adopter pour être efficace dans ses lectures, pour bien mémoriser et pour finalement pas que les lectures passent pas comme des, des paysages euh, comme le rétroviseur et qu'on ne voit jamais. Donc euh, par rapport à ça, donc je vais essayer de structurer mon, mon propos. Alors euh, dans une première partie qui sera plutôt autour de... Dire, autour du cadre de pour avoir une bonne lecture, ça, ça va plutôt traiter de la préparation à la lecture euh, donc dans ça il y aura tout ce qui tient euh, alors à l'hygiène de vie ce sera ne euh, sera pas une vocation de, de médecin ou de scientifique juste pour donner quelques éléments euh, ensuite ce sera un peu plus précis autour de la lecture, en ce moment, sera autour de la planification comment euh, organiser ces lectures et puis aussi comment euh, se tenir à, aux objectifs qu'on se donne hein. parce que c'est souvent ça le problème quand on lit c'est la question de, de la volonté pour s'y mettre donc, dans la deuxième partie, ensuite, donc là, je serai plutôt dans, dans le dur, on va dire. Donc, ce sera vraiment la... Comment... Quand on est confronté à un texte, comment euh, moi, je m'y prends. Alors, euh, je vais présenter quelques méthode générale puis je donnerai la mienne. Et voilà. Et ensuite, donc, dans une troisième partie, plutôt ce qu'on peut faire après une lecture, finalement, pour ça pour être sûr que la lecture euh, reste. Parce que même si on a fait toute la bonne préparation que j'aurais évoquée, qu'on a une prise de très bonne qualité, euh, pour autant, si après, on ne revient pas sur le texte, par exemple en faisant des synthèses écrites ou en en discutant avec des camarades, euh, souvent on ne s'en souvient pas. Et donc ça c'est une partie importante que j'évoquerai dans la dernière partie. Voilà. Donc pour commencer dans la première partie, donc euh, donc la pourquoi traiter de l'hygiène de vie et tout ça, tout simplement parce que la lecture c'est un exercice qui demande de la concentration et que par rapport à ça il y a des éléments dans notre hygiène de vie qui nous permettent d'améliorer la concentration qu'on peut avoir en travaillant. Donc alors la première chose à laquelle je, je que j'ai pensé c'est d'abord euh, quand on peut, la question du sommeil qui est assez importante. Il euh, faut essayer de rep... alors la, la bonne durée en moyenne, c'est entre 7 et 8 heures, mais bon, ça, c'est propre à chacun. Euh, ça peut varier de 5 heures pour certains ou jusqu'à 10 heures pour d'autres. Donc, idéalement, il faut essayer de, voilà, de repérer la quantité de sommeil qui nous suffit et euh, essayer de se coucher pas trop tard. Bon, après, dans la pratique, souvent, on le fait pas, moi le premier, mais ça reste euh, ça reste vraiment important pour après avoir être frais, en fait. Être frais, être capable de s'y mettre de suite, et de ne pas avoir les yeux qui tombent quand on lit, qui fait qu'après, on n'arrive plus du tout à suivre. Donc ça, c'est le premier élément qui est vraiment important, c'est de tenir à une bonne qualité de sommeil. Après, le, le deuxième élément, ça va être plus autour de l'alimentation. Donc là, je vais pas vous donner un plan alimentaire ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'en fait, il faut penser que, alors bon, au niveau des boissons, bien entendu, tout ce qui est alcool et tout ça, avant de lire, c'est pas du tout une bonne idée, parce que quand on boit, ben, on sera plus du tout concentré et... Et l'image un peu répandue du philosophe qui fume des bédos ou qui boit avant, enfin bon, euh, dans les faits, on ne produit pas grand-chose quand on est comme ça. Donc euh, voilà, par rapport à ça, bien entendu, euh, on ne boit pas d'alcool avant et tout ça. Bon, c'est évident, mais ça, ça mérite d'être dit. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à l'alimentation, c'est surtout par rapport au sucre, en fait, et tous les aliments qui vont créer ce qu'on appelle des pics de glycémie, qui fait qu'en fait, pendant une demi-heure, on est vraiment à fond et tout ça. Et puis après, on a des retombées assez brutales. Qui fait qu'on a faim, on n'arrive plus à se concentrer parce que le cerveau ne fonctionne qu'au glucose. et donc quand on se retrouve en hypoglycémie, euh, on est beaucoup moins capable de se concentrer. Donc par rapport à ça, c'est justement limiter la consommation de tout ce qui est aliment à, à sucre rapide, donc tous les tous les biscuits raffinés, toutes les céréales raffinées, tout ça, bon voilà, ça vaut mieux éviter. Et voilà, bon c'est le principal. Euh, donc faut mieux préférer quand on sait qu'on va travailler. Euh, Bon, enfin, des aliments, alors des sucres qu'on appelle les sucres lents, euh, si on veut absolument manger des céréales, sinon on pourra pas s'habituer à des, des alimentations moins riches en glucides qui peuvent être intéressantes, mais bon, c'est pas trop le sujet. Euh, donc ensuite, pour ce qui est de la lecture, donc ce qui est important pour, euh, quand on lit, c'est d'abord de savoir pourquoi on lit, dans quel objectif on veut avoir cette lecture, dans quel projet de longue durée ça peut s'inscrire. Par exemple, si euh, vous avez pour projet euh, de faire de la recherche universitaire, vous n'aurez pas du tout les mêmes objectifs de lecture ni même les mêmes exigences en lisant un livre que quelqu'un qui va lire euh, en vue, de, par exemple, d'être simplement entre guillemets parce que c'est déjà un travail très important, d'intellectuel organique ou que ce soit. Donc c'est pas du tout les mêmes objectifs. Donc par rapport à ça, il faut être capable de planifier euh, à long terme. Euh, donc définir des objectifs à long terme et une fois que ces objectifs-là sont définis, euh, articuler des objectifs annuels autour de cela. Disons par exemple mettons euh, euh, j'ai euh, pour projet à long terme d'avoir une bonne maîtrise du corpus marxiste. Euh, bon, ben Ça, ça suppose par exemple d'avoir une bonne maîtrise de la philosophie classique, on va dire. Et donc on peut très bien imaginer qu'on planifie sur, euh, sur un an ou deux ans, voire plus, ça dépend de votre, enfin, votre capacité à travailler, le temps que vous avez pour, pour lire. Euh, on peut très bien dire, par exemple, pendant un an, euh, vous allez vous consacrer à la lecture euh, de ce qui a précédé Marx, par exemple. Euh, donc voilà, de Platon à, à Hegel. Euh, bon ça peut là c'est trop ambitieux donc c'est plutôt sur deux ans moi bon, bon, sur plus longtemps parce qu'en plus il faut retravailler les textes mais c'est juste pour vous donner des idées donc c'est vraiment l'idée d'articuler des, des objectifs annuels et de des, à des objectifs de long terme c'est bon il faut vraiment être d'être le plus structuré possible et ensuite en, après ça du coup vous allez pouvoir vous organiser alors là c'est pareil donc bon moi ça j'ai l'habitude avec le sport donc j'aime m'organiser aussi par par gros cycles de quatre semaines tout ça mais bon ça c'est pas forcément super important par contre c'est important de savoir ce, ce qu'on va faire sur la semaine cette semaine, je sais que je dois travailler ça, je m'y fixe, c'est un bon de ça, je peux prévoir jour par jour ce que je vais faire. Et après, et ça, on ajuste juste, en, euh, en ayant fait, par exemple, le lundi, on voit ce qu'on a pu travailler le lundi, on dit, bon, là, aujourd'hui, j'ai fait ce que je voulais faire. Euh, si c'est le cas, ben, du coup, on, on programme en fonction de ce qu'on a fait le lendemain, on ne modifie pas. Si, par exemple, aujourd'hui, euh, le lundi, euh, je n'ai pas pu euh, travailler autant que j'aurais voulu, dans ce cas-là, il euh, va bah, falloir que je le reporte sur le lendemain. Et donc, du coup, le lendemain, on modifie un petit peu, on s'organise. C'est vraiment super important, ça. Et au contraire, parfois, on peut même prendre de l'avance. Et dans ce cas-là, moi, quand je prends de l'avance, euh, j'en je, profite pour tout simplement avancer plus vite. Euh, voilà. mais après on peut très bien aussi euh, imaginer que ça va nous libérer du temps pour euh, autre chose, c'est un imprévu euh, voilà. et en fait voilà, il ne s'agit pas de quand, quand je dis de planifier quoi que ce soit il ne s'agit pas d'être dans un cadre hyper strict auquel on ne déroge pas et puis on refuse de sortir avec des amis ou quoi que ce soit mais c'est juste d'avoir des objectifs et de s'y tenir tout simplement parce que si on, on lit à droite à gauche euh, quand on a le temps euh, quand on a envie surtout et tout ça euh, au, au final on, on avance très peu dans les lectures donc ça c'est vraiment important et justement, c'est le dernier aspect que j'ai traité ici, c'est la question de la volonté en fait. Parce que souvent, le plus dur quand on lit, c'est de s'y mettre. C'est comme le sport, quand on arrête arrêté le sport après longtemps, on a du mal à reprendre, c'est difficile, on tient pas sur la durée et on prend peu de plaisir au début. Et C'est exactement pareil avec la lecture, c'est que quand on n'a pas lu ou qu'on n'a pas l'habitude de lire au début, c'est n'est pas forcément un exercice très facile. Mais là, il faut s'y tenir parce que le problème, c'est que si on attend de prendre du plaisir à lire et de d'avoir le sentiment de d'avoir une grande fuite dans la lecture de, de bien comprendre au final on avance on, on ne se met jamais à lire en fait c'est c'est c'est inverser le processus c'est pas parce qu'on lit beaucoup qu'on travaille beaucoup qu'on est capable ensuite de prendre vraiment beaucoup de plaisir à lire à comprendre des choses et à et avancer de façon plus rapide donc il faut voilà, il faut juste s'y mettre et d'ailleurs par rapport à ça on parle souvent de lecture en nombre de pages. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de représentatif parce que le nombre de pages, alors déjà, en fonction des personnes, ça, ne, ça va beaucoup varier. Quelqu'un qui a été habitué à lire depuis tout petit et qui a toujours lu de façon soutenue va avoir une capacité, de une rapidité de lecture beaucoup, beaucoup plus importante. Quelqu'un qui, qui a commencé sur le tard aura plus de mal. Donc déjà, ce n'est pas très représentatif par rapport à ça. Et même chez une même, et chez une même personne, en fonction, par exemple, moi, là, quand je lis euh, la critique de la raison pure de Kant, euh, je vais avancer, je ne sais pas, à 20, 30 pages par heure, ça dépend. Ou là ou sur d'autres livres, je vais avancer à 60, 70. Donc, c'est pas du tout la... ça dépend du texte qu'on travaille. Un texte de philo, généralement, il faut vraiment s'y attarder, prendre le temps de lire, de d chercher la, la structure logique. Donc ça, ça c'est une lecture qui prend plus de temps, normalement. Même si c'est important de garder une certaine rapidité pour ne pas perdre le fil du texte. Mais, mais voilà. Donc ça, c'est euh, les points que je voulais aborder sur la question de comment s'organiser pour avoir une bonne... Lecture, ah oui, euh, j'y pense, le dernier point, c'est quand on se met à lire, il est important de, parce que la lecture, c'est vraiment de concentrer pour bien retenir, donc il est important de se couper euh, du téléphone, des réseaux sociaux et de toute autre euh, distraction, si possible, parce que le téléphone, moi, par exemple, quand je lis, le téléphone, il est euh, soit éteint, soit en mode avion et pas sous ma main, comme ça, j'ai pas le problème d'être tenté de regarder et je sais que je fais que ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. On euh, rien parlait de lui qu'il a, il a un rituel le matin donc c'est-à-dire que il se lève, il prend son petit déjeuner puis après il part lire. Et tant qu'il n'a pas euh, fait ses objectifs de lecture du jour, il ne il, il, il n'allume pas le téléphone. Euh, moi je suis à peu près pareil, mais plutôt l'après-midi parce que le matin généralement je m'entraîne. Mais ça c'est vraiment une, une bonne chose à faire, c'est de, de se dire que tant qu'on n'a pas rempli ses objectifs de la journée, on, on ne laisse pas de place aux réseaux sociaux qui sont vraiment très chronophages, On se met à à se pendant des heures sous des publications qui n'ont pas forcément d'intérêt, voilà, donc ça c'est vraiment important de de pouvoir euh, se mettre en bonne condition, tout simplement. Ensuite, donc là le deux, donc la deuxième partie donc quand on lit un texte donc il y a quand on est face à un livre il y a plusieurs façons de lire un livre donc il y a une façon qui va être de lire euh, le lire de lire d'une traite, dire qu'on le lit sans s'arrêter, sans prendre de notes, de façon euh, comme on lit un roman et on le lit d'un coup comme ça. Ensuite, il va y avoir une euh, méthode, deuxième méthode qui va être plutôt de lire en soulignant et euh, pourquoi pas maintenant des petits post-it sur les pages euh, pour euh, se repérer dans le livre. Donc là, on va souligner les passages importants, mettre des parenthèses, faire des petits commentaires en marge. Euh, voilà, ça c'est la deuxième façon. Et après, la deuxième, troisième façon, c'est la prise de notes. Donc ça va consister à avoir euh, un cahier ou des feuilles sur lesquelles on va alors, no soit noter les, des, des passages entiers du livre, soit des commentaires qu'on a, soit restituer... Euh, l'argumentation de l'auteur, c'était ce principal. Donc, ça, c'est la troisième façon. Donc, moi, à mon sens, la, la première façon de lire, c'est à regarder d'une traite. C'est adapté à la littérature, c'est adapté à, au livre d'histoire. Moi, quand j'ai des livres d'histoire, je fais ça. Par contre, et au, ça peut trop s'adapter à la, au premier contact d'un, livre. Donc, ça, c'est un truc qui, bon, ça, c'est vraiment qu'on a beaucoup de temps, mais c'est pas mal sur des textes courts. Par exemple, bon, tout à l'heure, on parlait du de dos des méditations métaphysiques de Descartes. Moi, quand je l'ai lu, je l'ai lu la première fois d'une traite, et après, je les je l'ai, et c'est à la deuxième lecture que je devais vraiment travailler le texte. Bon, ça, le problème, c'est comme quand c'est sur des œuvres qui font mille pages, on peut pas trop le faire. Enfin, voilà, il faut vraiment le temps et l'envie. Mais euh, voilà, donc c'est soit en premier contact avec une œuvre, mais quand on veut vraiment travailler une œuvre, c'est pas la meilleure méthode. Après, il y a toujours des exceptions. Par exemple, des gens, euh, donc là, je reprends l'exemple d'Aurélien qui, euh, pour des raisons euh, de santé, euh, n'a jamais pu euh, prendre de notes. Et dans ce cas-là, en fait, il a réussi à développer... Euh, à compenser ça avec une grande capacité à mémoriser en lisant sans prendre de notes. Mais voilà, ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous y arrivez ou pas Et c'est très simple à mesurer. Euh, vous lisez un livre euh, comme ça et puis vous voyez ce qu'il en reste euh, quelques jours après. Et vous verrez si c'est adapté ou pas. Donc la deuxième façon. Alors moi je vais volontairement la mêler à la troisième parce qu'en fait la deuxième façon, souligner et mettre des post-it, c'est intéressant si on veut revenir au livre, chercher des, des, des citations, les points particuliers quand on va relire le livre pour avoir de suite sous les yeux ce qui est important. Mais voilà, ça pour moi, ça, ça reste assez limité comme la première méthode. Donc la troisième méthode, qui est celle de la, de la prise de notes, qui est très bien accompagnée de la, de la deuxième, ça va être euh, donc là une prise de notes, euh, une bonne prise de notes. faut pouvoir être en capacité de de repérer la structure logique du texte, euh, c'est-à-dire de, de voir comment l'auteur pose sa thèse très bien, mais comment il articule, euh, comment comment il développe sa thèse. Quels sont les arguments qu'il qu avance pour ça? Comment aboutit il à ça Et donc ça, une bonne façon de pouvoir repérer les moments logiques du texte, c'est aussi de bien s'attarder sur le sommaire. C'est c'est un truc où au début je ne faisais pas et maintenant je fais systématiquement, c'est de voir, dans le, essayer de rien qu'en lisant le sommaire de savoir qu'est-ce que, quel raisonnement va conduire l'auteur, quelles sont les progressions d'une partie à l'autre, comment passe-t-il de, de de tel moment à tel autre moment. C'est vraiment important pour pouvoir se repérer dans le texte, avoir toujours en tête un fil directeur qui va ensuite tout permettre justement après de quand on lit le texte de, pas de trier, parce qu'en fait, en général, l'auteur, auteur tout ce qu'il met dans le texte, c'est quelque chose qui est obligé d'important de mettre. Donc, en général, on va pas trier, mais il y a des moments qui sont plus importants que d'autres. il y a vraiment des moments qui sont décisifs. Donc, par rapport à ça, c'est bien d'avoir en tête, déjà, le fil directeur de livre. Et justement, il y a par rapport à ça, ce qui est, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de, pour avoir ce recul-là aussi, c'est en fait, de, de voir dans quel contexte historique s'inscrit l'auteur. Par exemple, je reprends l'exemple de Descartes. Descartes, à, à qui répond-il quand il écrit ses textes il, bon, Lui, il répond à la scolastique et à la, et à la théologie. Donc, c'est un moment de rupture. Donc, il répond. Et pour comprendre comment Descartes se tourne il faut avoir en tête voilà, qu'il qu répond à ça et qu'il ne euh, qu qu sort pas nulle part. Et donc, par rapport à ça, ça c'est vraiment important de le faire. Comme ça, on, on arrive à repérer aussi ce qui est nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Descartes qu'il n'y avait pas avant Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est important de respecter une certaine euh, succession logique dans les, dans les textes. Après on peut aussi aller dans le désordre, mais si on n'a pas, euh, pour prendre un autre exemple, quand on lit Hegel, bien quand en tête et puis donc du coup Descartes et tout ça, on va vite être perdu parce qu'en fait euh, l'auteur va critiquer des thèses sans forcément citer parce que ça se faisait beaucoup moins avant de citer autant. Et du coup, on ne sait pas de qui il parle, on ne sait pas, pas, pas toujours de quoi il parle, et donc du coup, on a du mal à savoir qu'est-ce qui est nouveau, et, ap et après tout, en quoi ce ne sont pas des affirmations gratuites que l'auteur ne démontre pas. Donc ça, ça demande de pouvoir savoir dans quel contexte ce s'inscrit l'œuvre. Et euh, donc, euh, voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que la, la prise de note, c'est quelque chose d'actif. Il ne s'agit pas simplement de restituer le propos d'auteur de façon linéaire ou de recopier des citations. Mais il faut pouvoir... Alors, mettre des citations et ses propos l'auteur, c'est important, mais aussi être capable de mettre nos commentaires en comparant ben, les connaissances qu'on a. Donc nous on a une formation plutôt marxiste, mais ça va être d'essayer de, de, de voir euh, quelle est quelle pourrait être notre position par rapport à ce que dit l'auteur, quelles sont quelles sont les limites qu'on pourrait identifier, donc faire un petit commentaire, ou alors tout simplement noter qu'on n'a pas compris une phrase, ben, on la recopie et puis on note euh, en marge qu'on qu trouve que cette phrase est obscure. On ne comprend pas. Comme ça, après, on peut la retravailler et voir si plus tard en texte, ça se, ça se, ça s'éclaircit. Euh, voilà. Donc par rapport à ça, d'ailleurs, par rapport à la prise de notes d'un texte, c'est un truc que je que qui est pas mal, c'est d'aller lire. Euh, je vais vous mettre après, en... quand j'arrêterai de parler, parce que sinon je vais pas réussir à continuer, euh, dans le salon de votre musique phone, c'est les cahiers sur la dialectique de Lénine, euh, qui est, en fait la restitution de sa lecture de la science de la joie de Hegel, et où en fait, il y a une prise de notes qui est vraiment très intéressante, qui permet de bien comprendre à peu près parce que ça reste égale, donc c'est toujours un peu compliqué, mais de comprendre euh, quelle est la progression de Lénine en lisant l'œuvre. Et donc ça c'est vraiment un modèle, euh, je trouve. Euh, voilà. Mais on, en fait sur ce point c'est un truc à retenir, c'est que la prise de note, c'est vraiment une activité et c'est pas il faut pas être passif. Faut toujours même dans la lecture, faut toujours être actif ou avoir un... Donc ça ça passe par faut s'investir tout simplement. Et donc justement donc là j'arrive dire au troisième point, il euh, y a ce qui va être euh, écrire, euh, ce qui est important moi bon, après euh, une une œuvre après avoir une lecture ça va être de faire un propos synthétique sans, euh, sans ces notes, les notes on les laisse de côté et on va, on va essayer de restituer ce qu'on a compris de l'œuvre. Euh, quelles sont les positions d'auteur quels qu sont ses arguments euh, dans les grandes lignes bien sûr, il ne s'agit pas de tout restituer au millimètre et de le comparer avec ce que nous on... d'en proposer une critique ou alors une appréciation euh, une critique ça va être par exemple on a des cartes, on dit ben voilà, par rapport à mes pensées que j'ai aujourd'hui qu'est-ce que sont les limites que j'identifie ou alors quelle est l'appréciation que j'ai par exemple quel est le, quels sont les progrès identifiques En quoi c'est un moment important de la philosophie Voilà, donc ça c'est quelque chose euh, vraiment important. <cười> Pardon. Et alors juste et après un deuxième point qui est important, c'est essayer d aussi d'échanger avec d'autres personnes sur ça, euh, pour euh, voilà d'échanger. J'ai eu cette lecture, voilà ce que j'en ai retenu, et, en, et on en discute. Et pas forcément des gens qui connaissent l'œuvre, mais en fait ça c'est vraiment important comme la synthèse, et parce qu'en fait la, la pensée tant qu'on ne l'extériorise le pas. Elle reste, ça reste flou. Si on n'est pas capable d'exprimer ce qu'on a dans la tête, ça veut tout simplement dire que ce qu'on a dans la tête est, est vague et ne correspond pas à grand chose. Euh, ça, il y a des passages dans la préface dans la préface de, la de, de Hegel, ou même dans la dans la science de la logique, dans la préface du, du livre premier, où en fait Hegel euh, montre euh, que la pensée plus c'est dans la mesure qu'elle s'extériorise, qu'on peut mesurer sa puissance. Et que justement, euh, il lie carrément presque l'histoire de la pensée à l'histoire du langage. Et c'est pour ça qu'on peut être peut amené à dire que le langage euh, euh, langage naturel est philosophique. Et qu'il s'agit de révéler ce qu'il y a philosophique dans le langage naturel. Voilà. Et donc voilà, Donc ça c'est les principaux points. Mais bon, ce qui, pour moi, ce qui, ce qui est quand même vraiment important, parce que je, je, euh, je pense que moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est qu'en fait on va chacun va quand même réussir à développer empiriquement, euh, par rapport aux éléments que je vous ai donnés, euh, qu'est-ce qui est efficace euh, pour lui Comment il a le sentiment de, le, le, enfin pas le sentiment, enfin la, la confirmation qu'il qu qu retient ce qu'il lit, qu'après qu une lecture il a progressé, qu'il n'est pas, euh, que c'est pas quelque chose de vague qui va disparaître euh, une semaine ou des mois après. Euh, et voilà, donc par rapport à ça c'est c'est assez ambigu. En fait, je donne des éléments, mais euh, c'est pas forcément, enfin euh, c'est important, mais c'est chaque, enfin je pense qu'on réussit tous à trouver ça en tâtonnant, en faisant des essais. On voit que, en faisant ça, on retient mieux. Donc, on, on continue à faire ça, on, on progresse en faisant ça. Euh, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'aspect de la rigueur que j'ai évoqué au premier plan. C'est de se, de s'obliger à lire régulièrement. Ça, c'est vraiment super important. C'est que il faut... Euh, alors ça, bien entendu, il y a l'emploi du temps de chacun. Mais il faut essayer de lire quotidiennement. Euh, pas forcément 3 heures, 4 heures, euh, voire plus longtemps si vous, si vous pouvez. Mais euh, par exemple, je sais pas, euh, une demi-heure. Euh, si on lit une demi-heure tous les jours, à la fin de la semaine, ça fait 3h30. À la fin du mois, ça fait euh, ça fait quatorze heures. Donc déjà, ça fait beaucoup. Et alors sur l'année, ça fait beaucoup. Et en fait, d'augmenter et, et de voir si, euh, si on peut augmenter, de l'augmenter progressivement. Parce que par exemple, si on n'a pas beaucoup lu avant, euh, passer de suite à se dire je vais lire trois heures par jour, euh, c'est juste pas possible. Faut Il faut avoir un peu de progressivité. Mais voilà, faut essayer de, de faire de la lecture en fait quelque chose qui est quotidien euh, et en fait de le, et, Quasiment, de, quand on ne lit pas, il faut presque sentir de la, de la culpabilité. Alors, moi, ça c'est l'exemple que je prends avec le sport. C'est aussi qu en fait, quand on fait beaucoup de sport, en fait, quand on ne va pas à l'entraînement. Euh, moi, quand je n'ai pas mon entraînement euh, que j'avais prévu de faire, euh, je sais que je ne me sens pas bien, euh, j'ai honte, je suis, euh, je, je suis plus nerveux. Enfin bon, voilà. Euh, et donc ça, c'est... Euh, il faut presque qu'il y ait un sentiment de manque quand on ne lit pas. Faut sentir qu'un truc qu'on qu n'a pas fait aujourd'hui qui, qui nous manque dans la journée et ça, ça vient justement en s'habituant à lire tous les jours, tous les jours, tous les jours et, euh, et voilà et c'est de toute occasion euh, pour lire euh, le plus possible parce qu'il y a un autre problème par rapport à ça en fait, c'est que euh, aujourd'hui on a beaucoup de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube et qui peuvent nous faire l'illusion qu'on peut, euh, que ça peut remplacer la lecture. Or ça, euh, c'est comme je dis, c'est une illusion parce qu'être... Euh, la, euh, contrairement à la vidéo euh, où on est souvent passif, la lecture, ça nous oblige à, à être actif. Quand on lit, on est obligé de se concentrer à 100% sur notre livre. Sinon, en fait, on, on, on sent très bien qu'on qu qu ne suit pas ce qui se passe. Alors que quand on écoute une vidéo, on peut avoir tendance à aller, à aller regarder. Ah, tiens, j'ai reçu une notification, je vais voir. Ou alors, tiens, j'écoute la vidéo pendant que je fais la cuisine ou pendant que je fais mon repassage et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, on n'est on pas forcément euh, focalisé à 100% sur ça et ça ne va pas rester, alors que la lecture, ça nous oblige à fixer notre attention. C'est vraiment ça qui est important dans la lecture, qui fait qu'on progresse, et aussi dans la lecture d'un auteur, en fait, on va vraiment entrer dans, euh, dans l'œuvre même, en fait. On va suivre l'auteur pas à pas, voir où est-ce qu'il nous mène, euh, parfois avoir des difficultés, donc devoir revenir en arrière, en fait, on va vraiment pouvoir prendre notre rythme et bien progresser en faisant ça. Et voilà. Donc non voilà c'était à peu près euh, tout ce qu'il y a donc voilà il n'y a pas vraiment grand chose extraordinaire c'est euh, c'est des bases euh, mais bon euh, j'espère que ça peut aider certains ici bon voilà, après là si vous avez des questions n'hésitez pas parce que je vous ai demandé si vous aviez des des questions à poser euh, de les préparer pour voir si on pouvait répondre euh, j'ai une question lorsque lorsque tu parles par exemple de de de, de ce trouver une demi-heure dans la journée pour lire euh, comment est-ce qu'on peut en fait prendre des notes euh, et euh, comment dire être rigoureux vis-à-vis -vis des notes qu'on prend en, en une demi-heure par jour alors là, je donnais une demi-heure par jour pour pas euh, pour pas de suite effrayer en donnant trois euh, heures quatre heures euh, effectivement moi personnellement je pense qu une demi-heure c'est un peu compliqué euh, mais euh, sur une demi-heure on peut quand même euh, on peut quand même euh, par, par, si on lit une demi-heure, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est plus, euh, du coup, faire directement la lecture, lire pendant une demi-heure et faire une petite synthèse après, par exemple. Euh, parce qu'en fait, la note, c'est vrai que c'est chronophage et qu'en fait, à une demi-heure, on n'aura pas beaucoup avancé. Mais euh, mais ça reste bien mieux que de référer, faire, en fait, tout simplement. Euh, voilà. Et, et par rapport à ça, c'est important aussi de faire en fonction de ces, de ces possibilités. Alors, par exemple, euh, moi, je suis étudiant et euh, bon, en ce moment, on a les cours en distance et en philo, on n'a pas au bout de cours. Euh, ce qui fait que je peux facilement lire 3 heures, 4 heures, euh, voire plus par jour. Euh, effectivement, quelqu'un qui travaille, euh, ça ne va pas être la même chose. Donc là, forcément, c'est aussi en fonction de, de chacun de okay, je... Moi, j'avais une question aussi. Déjà, merci, l'exposé est, est intéressant. Et euh, c'était euh, dans la journée, est-ce qu'il y a un moment de la journée qui est plus propice Enfin après, de toute façon, c'est ça, il y a les contraintes de chacun, etc., qui fait que c'est dur d'avoir des principes un peu d'ensemble par rapport à ça, j'imagine. Mais voilà, est-ce que par rapport au moment de la journée, il y, a, y, a, y aurait quelque chose à dire euh, Ah oui, j'ai oublié de le dire. Oui, euh, oui. Euh, le, le, le meilleur moment de la journée pour euh, lire et pour travailler en général, c'est le matin. Parce que le matin, on vient de se réveiller, on est frais et euh, on n'a pas accumulé de fatigue. On n'a pas aussi la digestion des repas qui, ajoute de la, qui consomme de l'énergie qui fatigue. On a juste le petit déjeuner. Et donc, oui, le, le matin, idéalement, c'est le meilleur moment. Après, souvent, en pratique, c'est difficile à mettre en œuvre. Et même quand on peut le faire, par exemple, moi, quand je m'entraîne le matin et que et du coup que je vais travailler l'après-midi, euh, ce qu'il faut pas hésiter à faire, c'est aussi faire des petites siestes. Euh, un quart d'heure, une demi-heure, pas plus, parce qu'après, on perd du cycles de sommeil. Mais voilà, une petite sieste, ça permet vraiment de, de reposer un peu les neurones et après, d'être beaucoup plus frais. Donc ça, voilà. Euh, ça, c'est des petits trucs euh, qu'il faut pas hésiter à faire... Euh, si on peut pas travailler le matin, mais idéalement c'est quand même le matin. Euh, merci beaucoup euh, Bastien. Alors juste avant que d'autres et euh, éventuellement des interrogations imposées, euh, j'aurais j'aurais aimé apporter un, un tout petit point. Je euh, souscris à tout ce que à tout ce que t'as dit. Hein. Franchement c'était super. Euh, mais un point qui me paraît quand même important, c'est d'avoir une lecture euh, euh, d'avoir une lecture. Euh, pardon, comment dirais-je Dans un certain ordre chronologique. Pour bien comprendre l'histoire des idées, on a déjà parlé à, à propos de pour comprendre Hegel il faut avoir euh, tant et des cartes en tête, etc. etc. un 3, 4, etc. <rire> J'ai du mal à le prononcer. Mais, euh, mais donc en fait, là où je voulais vous euh, vous renvoyer, c'est vers la bibliographie qui a été faite par Aurélien, qui est vraiment superbe parce qu'elle euh, met justement des premières lectures qui normalement vous permet euh, d'en comprendre le contenu sans avoir de prérequis. Euh, d'avoir de prérequis en fait c'est vraiment euh, ce sont les bases et une fois que vous aurez ces premières lectures là ces premières bases vous allez pouvoir monter progressivement vers les autres lectures ce qui va vous permettre progressivement d'avoir euh, toute une base euh, solide sur euh, sur laquelle vous appuyez pour pouvoir lire après des des lectures plus compliquées souvent euh, ouais ils le partagent euh, souvent il y a des personnes qui qui se lancent dans des lectures euh, tout simplement qui ne sont pas à leur portée mais qui ne sont pas à leur portée parce qu'elles n'ont pas les prérequis moi perso j'ai jamais vraiment lu du Hegel je veux dire j'ai via les cours de Loïc etc j'y ai été confronté à de très nombreuses reprises euh, ça me permet d'avoir une première idée des textes de Hegel mais j'ai jamais lu Hegel parce que j'estime ne pas être passé par euh, les philosophes qui me permettent ensuite de lire Hegel. Euh, C'est pour ça en ce moment que je suis en train de travailler Descartes, que je prévois de travailler Spinoza, euh, qu'il faudra que je refasse un tour du côté des empiristes, etc. etc. Donc, vraiment, suivez la bibliographie, euh, allez-y progressivement, on les, a, on les a mis dans un certain ordre euh, pour vous aider euh, à partir de zéro et mo monter progressivement, et toutes les lectures sont importantes. Voilà, C'est sur, sur ce point que je voulais euh, insister. Ouais. Oui, non, mais je te demande, d'accord. Moi, j'ai pas cités là-dessus, mais effectivement, c'est vraiment euh, très important. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai suivi euh, les bibliographies d'Aurélien jusqu'à la. Alors, j'ai suivi, suivi, rigoureusement de, la, de euh, les deux premiers niveaux débutants. Alors amateur maintenant, c'est réservé aux adhérents. Mais et, et l'a confirmée. Et alors ensuite, moi, pour des raisons de formation, euh, cette année en philo et tout ça, je suis vraiment parti sur un truc brut philosophie depuis euh, quasiment un an. Ou en gros, j'ai commencé avec Aristote, maintenant, j'en suis à, à Kant, euh, donc dans pas longtemps Hegel. Euh, voilà. Mais oui, effectivement, c'est super important, parce que voilà, je le disais par rapport à Descartes tout à l'heure, euh, Descartes, euh, effectivement, il arrive, il dit euh, il y a le doute pétosique, et puis il y a le cogito, je pense donc je suis, et tout ça. Et en fait, si on n'a pas en tête, vraiment euh, tous les débats scolastiques du Moyen-Âge euh, et tout ça, on ne on on peut pas mesurer la radicalité du propos de Descartes à, à quel point c'est novateur. Parce que là, Descartes, ce qu'il fait devenir, c'est le, le sujet, tout simplement, l'individu. Et, et ça, c'est dans la, dans la philosophie, c'est une révolution. Euh, pareil avec Kant qui va euh, montrer qu'en fait, euh, il nous dit, oui, euh, c'est la, la fameuse préface de, à la critique de la raison pure, où il dit la raison n'aperçoit que ce qu'elle produit elle même euh, blabla. Et en gros, là, on, là, encore une fois, on, si on n'a pas en tête ce qui, les débats métaphysiques qui sont produits avant Descartes, on comprend pas, euh, pardon, Kant, pardon, on comprend pas ce qui, pourquoi Kant, qu'est-ce qui est nouveau vraiment. Et en fait, ça peut conduire à des, à des, à un problème, euh, que Hugo point pointe après ça de la phénomène. C'est en fait avoir une vision relativiste de l'histoire de la philo, en fait. C'est-à-dire, en gros, oui, machin dit quelque chose, mais un autre répond que ça. Et en fait, ben, pff, tout ça se vaut. Et puis, en fait, je tranche pas. Ils ont tous les deux raison, mais tous les deux tort. Et en fait, je vais faire ma petite soupe. Je vais mélanger du Descartes, je vais mélanger du Nietzsche, je vais mélanger, euh, je sais pas quoi. Enfin, bon, sur ça, voilà. Et, euh, et en fait, au final, voilà, je me fais ma tambouille, c'est bon. Et en fait, non, il y a dans la vision de nous de, enfin, de, de, de, de la lecture de la philosophie que nous on défend, il y a vraiment cette idée de, de progression dans l'histoire. Il y a un développement et, il y a des, et à chaque et à chaque phase de développement, il y a des acquis théoriques. C'est-à-dire que oui, par exemple, chez Platon et chez Aristote, euh, il y a des choses qui, ont, qui sont largement dépassées, mais ils nous donnent des acquis. Et c'est pareil chez Descartes, c'est pareil chez Kant, et, euh, et c'est pareil chez Hegel. Euh, donc chez, et en fait, chez Hegel, la part de choses qui, de, qui sont difficiles à conserver est, est, est quasiment euh, nulle pour nous. Et, par, et alors chez Marx, pour le coup, euh, pas pour des raisons dogmatiques, mais pour des raisons tout simplement de matérialisme qui fait qu'en fait, on est encore dans le mode de, mode de production capitaliste. Donc à partir de là, c'est difficile de dépasser Marx. Euh, par contre on est constamment en train de euh, plutôt de, de faire travailler le marxisme, de le rendre actif il ne s'agit pas d'avoir une, une espèce de scolastique qui a été livrée dans un livre qui serait la nouvelle vie qui s'appelle le capital mais de le, de le faire vivre mais pour ça pour, pour pour mettre en œuvre, pour continuer à être marxiste en pratique, il faut bien entendu avoir suivi le même chemin que Marx et Marx c'était quelqu'un qui, euh, qui a eu une formation de philosophie euh, de philosophie classique c'est à dire euh, toute la, donc bien sûr, euh, la philosophie grecque, d'ailleurs Marx était un très grand connaisseur parce que sa thèse de doctorat porte sur la différence des systèmes de Démocrite et Épicure. Et Marx avait une très grande méthode enfin, maîtrisait parfaitement le grec ancien puisqu'il était capable de, de traduire des textes entiers d'Aristote euh, et des auteurs grecs. Mais après, il a aussi une formation dans toute la classique sur la métaphysique et bien sûr une formation très poussée sur l'idéalisme allemand euh, de, Kant à, de Kant à Hegel, en fait. Et donc du coup, euh, oui. enfin comprendre ces auteurs il faut euh, suivre le même parcours intellectuel que il a pas de donc oui donc ça prend du temps ça prend des années mais ça, en fait c'est important enfin, faut, faut voilà, prendre le temps faut mettre le temps qu'on est prêt qu'on peut y mettre et euh, et en fait c'est en faisant ça vraiment qu'on progresse voilà après ne, ne pas hésiter non plus parce que ça je l'ai pas dit mais euh, faut, ça c'est le schéma général mais parfois il y a des comment dire il y a des il y a des lectures qui quasiment s'imposent à nous en fait on va euh, et un, souvent un livre en fait euh, avant d'avoir lu euh, on a pas mal de choses en tête sur ce livre avant de l'avoir lu ça peut paraître donc c'est là où c'est important euh, de, voilà, de, de pouvoir aussi déroger à la, euh, aux lectures qu'on s'était fixées. par exemple, il y a un an euh, en théorie j'étais pas prêt à lire plus car, Bon, ben, je, me, je sentais qu'on en parlait souvent et qu'en fait il fallait que je me confronte à l'œuvre pour, euh, pour m'en me, faire une idée plus précise et tout ça donc j'en ai, euh, ai tiré quelque chose mais bien entendu je pense qu'à la prochaine lecture j'en tirerai beaucoup plus mais voilà, ça, faut pas non plus hésiter à le faire et en fait, voilà, voir, euh, sentir aussi ce dont on a besoin euh, sur un moment euh, et voir où est-ce qu'on peut le trouver. Voilà. Euh, du coup, bon, vu qu'il y a personne qui répond, je veux bien rebondir. Euh, déjà, salut à tous. On m'entend? Oh oui, très bien. Ouais. Euh, Salut. Euh, voilà, donc euh, du coup, bon, vu que c'est moi qui ai fait les bibliographies, etc., même si euh, il va falloir, on va, on va bientôt toutes les reprendre. Euh, on a déjà commencé avec euh, Gabriel euh, pour les rendre, rendre encore plus claires, encore plus synthétiques, euh, rajouter du contenu, euh, supprimer des choses qui peuvent être inutiles, etc., etc. Voilà, je les ai quand même fait à la base dans une optique euh, qui est justement celle, en fait, euh, dont vient de, de Enfin, dont, dont Bastien vient de parler, qui voilà est cette euh, lente accumulation en fait euh, de savoir et cette inscription dans euh, dans, dans l'histoire de la philosophie dans le temps long euh, puisque là voilà, comme il a dit euh, on ne comprend pas Marx sans Hegel, Hegel sans Kant, euh, Kant euh, sans toute la séquence de Descartes euh, jusqu'à Hume et Leibniz et puis euh, et, et puis de euh, Descartes sans Aristote et Platon, mais après, là où j'apporterai peut-être quelques nuances. Enfin, après, je, je viens d'arriver, donc j'ai pas entendu tout le. Euh, j'ai eu un peu de retard, j'ai pas entendu tout ce qu'a dit Bastien. Mais il va de soi que bah, ça, ça aurait aucun sens de dire qu'il faudrait commencer à Platon et puis après simplement euh, suivre l'ordre chronologique des publications euh, de, dans l'histoire de la philosophie, puisque en fait, on peut avoir par exemple chez Platon des livres comme euh, comme euh, comme l'Apologie de Socrate qui peuvent facilement se, se lire même quand on est au lycée par exemple et, euh, et après des et, idem chez Marx par exemple pour le pour le manifeste mais ça veut pas dire qu'on qu'on en qu'on en retire toute la moelle hein mais ce que je veux dire c'est qu'on peut les lire et de l'autre côté il euh, y a des textes qui chez Platon à euh, euh, même après des années des années d'études universitaires sont aussi compliqués que les livres les plus compliqués de Marx donc euh, ce qu'on, ce que, ce que j'ai fait dans les, dans les bibliographies, c'est que j'ai essayé de suivre cet ordre logique, mais aussi quand même en, en suivant également un ordre pédagogique, puisque si le pédagogique ne recoupe pas l'ordre, pas chronologique, mais plutôt l'ordre historique, on va dire, ça, ça a plus de sens. Euh, ça, ouais, on va juste rien comprendre. Par exemple. Voilà, si vous vous mettez à lire le tête-à-tête là du jour au lendemain, vous allez rien comprendre. Mais moi, si je le lis, je vais rien comprendre. Voilà, c'est ça n'a ça pas vraiment de ça n'a pas vraiment de sens. Euh, et du coup, en fait, euh, l'enjeu c'est euh, c'est la, la circularité dont Bastien il a il a parlé, euh, où en fait effectivement vous allez lire des livres, euh, vous allez en comprendre peut-être trois pages. Euh, après, vous allez lire plein d'autres livres. Vous allez revenir sur ce livre et en fait là, bah, vous en comprendrez 200 par exemple. Euh, C'est tout le temps cette logique en fait de circularité. C'est pour ça que dans les bibliographies, chaque bibliographie recommence par Marx et Engels, avec euh, des fois, enfin, avec à chaque fois plus de textes. Mais vous remarquerez, euh, si vous faites bien attention, que vraiment à chaque fois on recommence par Marx et Engels parce qu'à chaque fois on repasse par le cycle pour revoir en fait et du coup réapprendre des choses. Moi, par exemple, bon, j'ai dévié de, des bibliographies non parce que j'ai j'ai plein de trucs à lire pour des travaux qui ont qui sont qui sont plus personnels, qui n'ont pas à voir avec tout ça. Et donc du coup, j'ai dû vraiment synthétiser à l'extrême euh, euh, les, les bibliographies, euh, voilà. Pour, bref, ça, ça, ça me regarde. Mais du coup, là, j'en suis à, à relire justement euh, Marx. J'avais pas lu Marx depuis quatre ans, et c'est absolument incroyable en fait, parce que je, je je comprends des choses que qui me sont passées sous les yeux. Mais que je n'ai absolument pas, enfin euh, qu'à qu l'époque, même pas que, ça ne, que je ne l'avais pas compris, c'est que ça ne m'avait pas percuté. En fait, je me disais oui, bon, c'est une phrase, ça ne veut rien dire, euh, tant pis. Et, euh, et donc du coup, voilà, c'est cette, cette question de circularité, couplée à un ordre historique qui a du sens. Mais si on s'arrête là et je, je, du coup, je ne sais pas ce qu'on qu a dit Bastien, mais peut-être qu'il en a parlé. Euh, le, le, le, la lecture, elle ne peut pas s'arrêter à un simple rapport de soi au livre. Euh, puisque en fait euh, toute lecture en fait, si elle n'est pas réintégrée dans un propos euh, en fait vous ne l'intégrerez pas euh, et personnellement moi ce qui fait que je retiens un livre c'est quand euh, le soir même je viens en parler à des camarades on en discute euh, on échange dessus et euh, du coup vu que bah, je veux leur parler d'un livre je suis obligé de reformuler la thèse de l'auteur et là pour le coup c'est beaucoup plus intéressant parce que euh, c'est pas j ai, j ai, je me suis pas contenté juste de lire un livre et surtout je reformule la thèse de l'auteur mais je l'intègre dans un débat et donc du coup je suis obligé de, de, de me l'accaparer en fait et du coup de vraiment bien la comprendre pour pouvoir conduire des raisonnements qui ne sont pas nécessairement inclus, euh, enfin qui plutôt qui ne sont pas nécessairement transcrits dans le livre, mais qui sont peut être inclus euh, logiquement, par exemple. Euh, alors bien sûr, tout ça, ça demande du travail et ça demande voilà, des années, des années, des pratiques de discussion, mais c'est là que la, la philosophie en tant que, que, que, que donation de sens et le sens euh, tant que, que, que, que fait inscrit dans le, dans le langage, donc dans le collectif, etc., etc. Euh, prend, prend son sens en fait, euh, puisque justement c'est par la réflexion commune qu'on a amené à redéfinir et donc du coup à bien comprendre euh, ce que dit un auteur et ce qui peut notamment aider euh s'appelle le dialogue après avec soi-même retranscrit à l'écrit. Euh, moi euh, pour pour vous confesser, bon c'est un secret de Polychinelle, mais pour pour, pour vous confesser un secret, quand j'écris manuels, quand j'écris les manuels de l'IHT, je comprenais pas ce que j'avais écrit avant de l'écrire. Et c'est en l'écrivant que j'ai compris. Et que donc du coup, bon bah forcément après j'ai j'ai en écrivant, je me suis rendu compte que ce que j'ai écrit au début du texte, c'était faux. Enfin euh, faux, plus c'était maladroit, donc du coup je reviens un peu, euh, je rechange etc. Mais ça c'est vraiment important parce que le le le le le, le savoir euh, il n'existe pas sans la pensée euh, et, euh, et donc du coup euh, c'est pour ça qu'il faut voilà en permanence euh, le le mettre à l'heure en fait tout ce que vous avez appris. Et moi, par exemple, je suppose que voilà, dans les questions de lecture, il y a aussi les questions de notes, etc. Moi, je je prends aucune note. Je peux pas, pour des raisons physiques, je je peux pas prendre de notes, je peux pas écrire, rien. Donc, tout ce que je fais, c'est je je fais que lire des livres. Je les lis, je les lis, je les lis. Et je juste j'en parle. Et après, ces notes, elles s'inscrivent dans ma mémoire. Et une fois, j'avais expliqué à un camarade, euh, qui, est pas, qui est pas là, mais... Euh, qui me posait en fait la question. Euh, il me dit oui, moi je lis beaucoup, euh, je retiens les trucs, etc., etc. Mais après, ce qui me perd, c'est qu'en fait, j'arrive pas à intégrer tout ça dans ma réflexion et dans les débats surtout. Et ben, c'est parce que il faut comprendre après que la mémoire, ça fonctionne euh, par des par des chemins en fait, comme par plein de de de, de, de chemins qui amènent euh, qui amènent du coup au, au point que vous voulez connaître. Et en fait il n'y a pas qu'un chemin qui amène à, à une connaissance, il y en a plusieurs, et c'est la connaissance, la bonne, la, bu, la, la juste et bonne connaissance de tous les chemins qui vous permet du coup, de, de pouvoir euh, utiliser, euh, j'allais dire monopoliser, non, de, de, de faire appel à, à, à une connaissance. Euh, et le fait est que la pensée est bien faite, euh, enfin plutôt le réel est bien fait, il est rationnel et donc, du coup la pensée aussi et donc du coup euh, petit à petit vous vous rendrez compte qu'après des années et des années tout se, re tout se rejoint et que euh, les, les, les chemins en fait vous les connaîtrez par cœur vous vous rendrez compte qu'ils ouvrent d'autres trucs, qu'ils vont beaucoup plus loin etc. etc. Et voilà bref c'est une, une pratique constante, une dialectique constante à mener euh, et, euh, et bien sûr, chacun n'ira pas. Ch chacun va à son rythme, et pas tout le monde ne pourra aller jusqu'à des trucs comme la logique de Hegel. C'est pas le C'est pas. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment pouvoir créer et réaliser une pensée autonome euh, à partir du coup de, de vos lectures. Et la littérature, elle aide par exemple beaucoup puisque on a parlé de la formation théorique philosophique de marx scientifique etc mais marx il a aussi une formation littéraire artistique euh, et dans la littérature euh, ce qui va vous aider c'est que tous tous tous ces chemins en fait seront exprimés sur le mode sensible et du coup vous allez intégrer les chemins et les réflexions sans vous en rendre compte euh, de manière purement euh, purement esthétique purement sensible et euh, à travers alors, en fait la, la subjectivité d'un auteur et c'est pour ça que c'est très important de, de lire des romans, de lire des, enfin, de voir des films, euh, écouter des musiques qui peuvent vous, comment dire, vous, vous heurter un peu au début, mais euh, du coup, il faut aller plus loin que que que que juste ah ouais Ça, j'ai pas l'habitude d'écouter, parce que tout ça, c'est des choses qui amènent à faire avancer votre réflexion, puisque du coup, elles les font intégrer euh, à une dimension euh, beaucoup plus, euh, dire, j'allais dire physique, mais non, c'est pas ça, mais euh, sensible, personnel, intuitif, puisque l'intuition c'est la c'est la réflexion sans enfin une, une sorte de réflexion inconsciente et euh, et tout par de là parce que quand vous lisez un livre les liens que vous allez faire avec d'autres auteurs, d'autres concepts, etc. c'est vous n'allez pas vous dire ah oui et donc du coup ce concept qui articulé comme ceci cela me fait penser ah non ces trucs qui vont pendant la lecture en fait votre cerveau fait un travail de réflexion dont vous ne vous rendez pas compte et tout à coup, il y a un truc qui va émerger. Euh, et euh, et c'est pour ça que, voilà du coup, la répétition, etc., c'est important. Préparer ses lectures, euh, faire des thématiques de lecture aussi, c'est important. Euh, bon Dans la bibliographie, c'est organisé comme ça. Vous remarquerez que souvent, il y a des passages épistémologie, des passages euh, politiques. Euh, des passages euh, plus euh, critiques idéologiques etc bah ça c'est important parce que il faut pouvoir se mettre dans un thème répété répété répété moi par exemple en ce moment j'ai lu presque tout Patrick Thor. euh il se répète énormément dans ses livres mais euh, j'ai compris beaucoup mieux ce qu'il voulait dire au dernier livre que j'ai lu de lui qu'au tout premier même si en gros le le, le concept je l'avais euh, mais j'avais pas euh, voilà toute la réflexion parce que j'avais pas encore fait mien sa pensée et euh, répété et au point d'intégrer voilà dans mon intuition ces concepts et qui m'ont permis de faire des, des liens théoriques philosophiques et rationnels euh, sans même m'en rendre compte pendant la lecture tout à coup bah, je me rends compte que j'arrête de lire et en fait que je suis en train de penser à autre chose et cette autre chose c'est les liens que j'ai que j'ai pu faire pendant la, pendant la lecture Hum, oui, mais merci je suis, suis d'accord euh, d'ailleurs pour appuyer dessus mais voilà euh, pour euh, c'est bon d'insister il euh, y c'est vraiment ce qui est important c'est vraiment de, de savoir lire parce que accumuler une grosse quantité de lectures ça n'a pas de sens euh, euh, on voit par exemple quelqu'un comme Michel Onfray sans doute quelqu'un qui a beaucoup beaucoup lu bon ce qui en sort théoriquement c'est extrêmement faible euh, et donc quand, quand, euh, savoir lire c'est-à-dire un texte de ce qu'on a dit et ça peut être aussi être capable plus que d'avoir accumulé une grande quantité de et ou d'avoir retenu tout le détail de l'argumentaire hyper précis l'articulation et tout ça mais aussi euh, le, les grandes logiques historiques et, leur, et, le, et le mouvement dialectique qu y a entre ces logiques historiques euh, voilà c'est-à-dire le mouvement en fait entre chaque philosophe pour de conservation et de, et, de, et de suppression par exemple quel... Euh, Qu'est-ce que Kant garde chez les cartes Qu'est-ce qu'il qu qu ne garde pas Comment le dépasse-t-il Et, et c'est vraiment ce, ce dialogue-là entre les auteurs qui est vraiment important à saisir pour pouvoir bien se repérer. Euh, voilà. Par exemple, prendre un exemple, euh, pour plusieurs raisons, ben Kluska n'était pas forcément quelqu'un de euh, super érudit. Euh, par rapport comparé à Pagani, Pagani est sans doute plus. Mais euh, était avait cette capacité justement à à saisir les ensembles logiques et surtout à les mettre en pratique euh, par une production théorique, parce que c'est vraiment la, la, la pratique euh, théorique, enfin la, la pratique de la théorie qui permet vraiment de fixer la pensée et de lui donner forme, en fait, parce que sinon, si on ne, ne serait pas à, à, à essayer de donner forme à la pensée, donc soit par les échanges comme l'a dit Aurélien, que je, et j'avais aussi évoqué, ou par la par l'écriture euh, qu'on peut avoir, nous, euh, notre pensée reste floue, en fait, ça reste floue, ça reste, on n'arrive pas à voir comment on l'applique, donc sans c'est en, en se forçant à l'appliquer, que on peut ensuite, et euh, forçant, je dis bien, ça vaut au départ, parce que après c'est un plaisir de, de l'appliquer. Mais effectivement, au départ, ça résiste. C'est toujours comme ça. C'est, il y a, y a jamais de départ facile, agréable, ou de suite c'est génial. Euh, c'est pareil, par exemple, pour, par exemple, pour le ski. Pour le ski, quand on sait pas skier au début, c'est très, c'est chiant. Hein, on galère, on fait que tomber, tout ça. On va pas vite et puis après plus on progresse et réside pratique, on arrive vraiment à prendre beaucoup de plaisir. Bon mais là c'est pareil, c'est qu'au début il faut il faut s'y contraindre et ensuite on prend du plaisir et et justement se, en, en exprimant sa pensée, en l'extériorisant, c'est là où vraiment on peut progresser. Euh, sur cette question de logique historique, euh, je me permets du coup de réappuyer sur la question de, de l'art. Euh, puisque euh, un truc euh, qui m'est transparu en fait à travers beaucoup de discussions avec des camarades, c'est euh, à quel point euh, une culture générale euh, littéraire et artistique permet de saisir euh, l'esprit du temps, enfin l'esprit d'une époque, euh, puisque euh, justement en fait chaque philosophe et ça vous, vous le, vous le remarquerez très bien si vous écoutez Musicosophie de Pagani, Chaque philosophe s'inscrit dans un temps. Ça, ça paraît une évidence hein, quand on dit ça, mais euh, ce temps, c'est des réflexions scientifiques, euh, des révolutions techniques euh, et euh, un, un ensemble esthétique, littéraire, musical, euh, euh, pictural, etc., etc., qui donne des, qui met des images sur, sur tout ça. Et... Euh, par exemple, euh, mettre des images, des sensations, des des, des, des, des, des mots en fait. Euh, par exemple, j'en sais rien moi, de l'humanisme de la Renaissance. Par exemple, Rabelais, ça permet euh, de comprendre par exemple euh, de Vinci beaucoup mieux. Euh, Ou euh, euh, le romantisme, ça permet euh, de mieux aborder après, par exemple, euh, Hegel. Euh, et du coup, euh, tout ça, se... enfin, sans dire que Hegel se, se limite au romantisme, ce n'est pas la, la question, mais... euh, tout, ça, tout ça est vraiment très important parce que la philosophie, c'est une activité très abstraite qui... Euh, alors, on ne sait pas qu'on soit contre l'abstraction, au contraire, c'est sa fonction, mais euh, l'abstraction vient toujours faire, faire la synthèse en fait, de quelque chose de plus concret. Euh, et euh, donc, du coup, voilà, le, la littérature, le cinéma, euh, la musique et l'art vous sert à avoir les images, à vous représenter l'état d'esprit euh, de l'époque parce que des fois aussi, on ne sait pas trop comment c'était la vie à l'époque et par exemple, euh, pouvoir euh, se mettre à la place euh, de Descartes quand il inscrit sa réflexion sur la chandelle, etc., ça paraît anodin euh, mais euh, c'est très important parce qu'on réfléchit on n'a pas ce même rapport euh, à, à soi au solipsisme etc etc euh, à l'époque de descartes en fait où euh, bah, on fait rien d'autre que d'être chez, chez soi euh, euh, avec une seule bougie euh, devant son papier et puis euh, se coucher se coucher très tôt euh, que euh, qu'aujourd'hui que, qu avec euh, tout le tout le, le, le les ordinateurs, euh, l'éclairage euh, numérique, enfin, électrique euh, en permanence, etc. etc. Donc vraiment, ça, ça, je pense, ça va vous permettre d'avancer. Et des cours de base, euh, par exemple, de littérature, ça peut beaucoup vous aider. Euh, alors bon, malheureusement, on n'est on est plus au lycée, mais euh, les, les cours de, de, de première L de lycée aident beaucoup à ça, parce que ça vous donne, à travers les catégories justement humanisme euh, euh, lumière euh, romantisme réalisme etc etc euh, l'esprit global euh, des époques et euh, et, euh, et pouvoir déjà reclasser -re en fait tout dans des époques et vous faire une grande carte il vous il vous faut vraiment en fait, petit à petit établir une carte mentale de, du savoir, de la culture, etc., dans lequel vous pouvez replacer les choses euh, pour que tout devienne, en fait, une évidence, pouvoir les classer, etc., etc. Euh, J'aurais une question, moi, rapidement, pour. Euh, Est-ce qu'on m'entend Oui, oui. Oui, très bien. Euh, pour reboucler est ce que disait Bastien au début sur euh, le rythme de lecture et ce qu'a pu dire Aurélien un moment sur euh, le fait que pendant qu'on lit, on a, le cerveau va faire des liaisons avec d'autres lectures sans qu'on s'en rende compte est-ce que le, le rythme, la vitesse, proprement parlé, pas le rythme plusieurs livres par semaine, mais le rythme, la vitesse de lecture, euh, peut avoir un impact dans le sens où, euh, en lisant trop lentement, on va pouvoir se laisser parasiter par des pensées, et est-ce que si ces pensées sont liées directement à la lecture, euh, c'est bénéfique, ou est-ce qu'il vaut mieux garder des questions qu'on se pose pour des prises de notes, ou une synthèse finale Est-ce que lire trop vite, euh, avec des techniques de lecture rapide, ou ce genre de conneries, euh, peut euh, être utile, ou est-ce qu'on va juste perdre des informations bêtement, etc., etc. Euh, bah, moi, par rapport à ça, en fait, je pense que par ça, il y a un peu un phénomène de, de, comment dire, on observe empiriquement que, effectivement, ceux qui lisent vite, euh, généralement, euh, mémorisent mieux et comprennent mieux ce qu'ils lisent. Mais en fait, c'est pas parce qu'ils lisent vite, c'est généralement parce que c'est des gens qui lisent beaucoup. Ouais. Euh, et donc, faut pas, euh, faut pas verser la, la chose. Donc, c'est surtout pour ça. Alors, après, oui, effectivement, il y a vite, c'est des avantages sur le fait de, comment dire, d'avoir une meilleure, euh, de mieux garder le fil du livre, effectivement, euh, parce qu'on va effectivement ce a écrit la page avant, mais ben, il sera beaucoup moins distancié dans le temps que ce qui que si on lit beaucoup plus lentement, effectivement. Mais je pense qu'il faut pas se mettre la pression avec ça. Ce qui est, ce qui est important, c'est d'abord de comprendre ce qu'on lit euh, avant de vouloir euh, forcément lire vite. Euh, voilà. et Alors j'y pense. C'est pas du tout par rapport à ce qu'elle dit, mais j ai, j ai, j ai, je sais pas si je l'ai dit, donc je, je, je vais le, le dire. Ce qui est vraiment important aussi quand on lit mais ça, ça, ça rejoint le truc des grandes logiques historiques et ce qu'a dit Aurélien, euh, c'est de ne pas, euh, pas faire d'anachronisme, c'est-à-dire de ne pas euh, quand on lit un auteur, par exemple, je sais pas, on lit Descartes, on dit ah oui, bon, il parle pas de la lutte des classes, du coup c'est hyper limité, en fait ça n'a oui. pas de sens, ça n'a aucun sens de lire des cartes comme ça, parce qu'en fait euh, ça c'est un progrès qui est, qui est permis justement, de la lecture de l'histoire comme l'histoire de la lutte des classes, en fait c'est Descartes, par ses productions philosophiques, a pu qu'on, a pu faire qu'on a pu obtenir le résultat de Marx qui nous propose ça. Mais, euh, c'est vraiment pas l'objet quand on lit Descartes de vouloir, euh, euh, lui opposer ça. Après, on peut avoir, on, rien ne nous empêche d'avoir des métadiscours sur l'abjet des cartes en disant, voilà, d'un point de vue marxiste, quels sont ses ennemis, par exemple, sur le cogito, effectivement, il ne prend pas en compte le, le rapport social qui lui permet d'utiliser un langage avec lequel il dit je », Et en fait, ou alors, en notre rapport, euh, le rapport social qui lui permet aussi d'être, de s'isoler parce qu'il y a une production qui n'est pas la sienne, qui lui permet de vivre et d'avoir le sentiment qu'il peut s'y Ça, on peut le dire, c'est vrai, mais c'est pas, ça ne peut pas être un argument contre l'œuvre de Descartes. C'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Les arguments contre l'œuvre de Descartes, ils doivent être, ils doivent être situés sur l'œuvre même de Descartes en interne, c'est-à-dire euh, ce que fait Kant, par exemple. Euh, voilà, dire euh, y a des, euh, quels sont les paralogismes de l'œuvre, c'est en gros les les, les les les erreurs de raisonnement pour aller vite. Et, ah, et c'est comme ça qu'on peut euh, identifier mais ne pas appliquer ce sait nous au euh, livre oui, ça ça n'a pas de sens un, un autre exemple qu'on retrouve souvent c'est des gens qui vont dire oui aristote c'est naze parce qu'il y a le finalisme et tout ça d'accord mais en fait encore une fois euh, en plus aristote en, avec, en ayant une œuvre qui est, qui où il met du de la, du final de la finalité à la nature donc la finalité s'y attribue un sens donc par exemple l'exemple des les corps tombent les corps lourds tombent parce que leur lieu naturel c'est le bas Donc, pour finalité d'aller en bas les corps légers, les corps légers euh, comme le feu monte, parce que leur finalité, leur lieu naturel, c'est d'aller en haut. Ça, c'est l'explication d'Aristote. Donc, Effectivement, d'un point de vue scientifique, ça, ça ne tient pas la route. Mais là, Aristote, ce qu'il exprime, c'est pas du tout une vérité scientifique. Ce qu'il exprime, c'est l'esprit grec de son époque qui voit justement une finalité dans la nature. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez Aristote. Et en fait, il faut qu'il y ait un monde dépaganisé, où il y a une, une grande technique pour, pour qu'on puisse avoir des cartes. Mais, euh, euh, voilà, il faut... Euh, il ne faut pas, en fait, à chaque fois, quand on lit un auteur, il faut essayer, moi, quand je lis un auteur, euh, j'essaie de, vraiment d'épouser de, l'œuvre et l'auteur lui-même en le lisant, et j'ai essayé après, que je peux avoir, que j'ai aussi, même enfin, pendant, parce que c'est difficile d'ignorer, mais ne pas se mettre directement dans une perspective immédiatement critique, de, de le réfuter à partir de ce qu'on sait, de ce que l'on a appris, parce que ça, on va souvent faire ces erreurs-là que je vais me poser. Euh Pour répondre, du coup, sur les questions de rythme de lecture, J'en veux dire le rythme du. En fait, c'est vrai, c'est le livre qui t'impose son rythme déjà. Euh... Puisque en fait, si tu si tu veux lire un, un livre très vite, euh... mais que tu le comprends pas, en fait, tu tu vas très vite arrêter, en fait, parce que c'est c'est juste pas, en fait, ça sera juste pas possible, en fait. Euh... Et a... après tout ça, c'est enfin c'est c'est le le le tout ça fonctionne en fait comme comme comme comme n'importe quel sport, en fait. C'est plus plus tu vas plus tu vas pousser dans tes limites, plus en fait tu pourras aller plus loin. Et ce qui est important, c'est d'arriver de, de, à, à déjà instaurer une régularité plutôt que de chercher absolument la performance. Il faut voir à quel à quel à quel rythme en fait. Euh, par exemple, si on compte en nombre de pages, c'est pas le mieux, mais moi, c'est ce que, ce que j'ai toujours fait, parce que c'est le plus pratique pour moi pour organiser ma, ma, ma journée, etc., etc. Euh, j'ai commencé quand j'étais en, en, en seconde, oui. Euh, je me suis dit bon, faut que je me mette à lire. Euh, j'ai commencé avec 15 pages par jour. Après, euh, je suis passé euh, à, à 50. Après, je suis passé à 100. Après, il y a eu un moment donné dans ma vie où euh, j'ai dû repasser à 50 parce que euh, j'avais besoin de plus de temps pour moi, etc. etc. Et maintenant, je suis passé à 150. Euh, mais euh, avec euh, tout, toutes ces années de lecture et de lecture et de lecture, euh, bah maintenant, je vais pas dire que je lis aussi vite les 150 que les 15 à l'époque, mais euh, en tout cas, je, je lis aussi vite les 150 que je lis maintenant euh, que je ne faisais avec les 100 euh, quand j'étais à la fin du lycée. Euh, et, euh, et surtout, je, je, je lis plus vite et je comprends mieux. Donc euh, ça, c'est vraiment une question d'habitude, d'entraînement. Et en fait, il faut voir qu'à partir de toute façon, tu le sentiras à partir du moment où en fait, tu diras bon, 15, les 15 pages, je les ai comprises. Là, j'ai encore envie de lire plus. Genre, je suis pas fatigué, je me suis pas endormi sur mon livre, etc. Bah, tu vas augmenter plus nécessairement. Et euh, Après euh, le but justement par rapport à ces questions de, de livres qui t'imposent ton rythme, enfin euh, son rythme, etc. etc. Euh, C'est ça se compense aussi quand justement on suit la ligne euh, historico pédagogique, euh, parce que euh, en fait, euh, pour euh, pour illustrer, euh, si tu as lu tout Kant, tu vas pas Hegel, en fait va t'opposer moins de résistance que si tu l'as pas lu. Euh, moi, quand j'étais quand j'étais en, en terminale, euh, je me suis dit je vais lire le capital, lettre et le code et la phénoménologie d'un coup, j'ai rien compris. J'ai rien compris, c'était vraiment hyper dur à lire. Pourtant j'avais je, je, l'habitude de, de, de lire hein, déjà donc mais, mais j'ai absolument rien compris euh, parce qu'en en fait voilà j'avais pas ce qu'il y avait avant et euh, du coup en fait quand j'ai lu ça, j'ai lu extrêmement lentement. ça me prenait des après-midi, des après-midi entières, pour lire mes 100 pages, alors que quand je lisais des trucs plus simples, euh, bah, ça me prenait une heure. Quoi. Euh, et, euh, et maintenant, quand je lis des trucs plus compliqués que j'arrivais pas à comprendre quand j'étais en terminale, bah, maintenant, ça me prend pas beaucoup de temps et euh, ça me pose pas de problème. Donc ça, c'est vraiment la question de la régularité, faire, euh, alors peut-être pas tous les jours, parce que peut-être pas tout le monde a le, a le, a, a le temps, mais euh, dans l'idée, c'est de faire tous les jours euh, un certain nombre de pages, euh, ou euh, de, de temps euh, ou euh, ce que vous voulez, mais il vous faut il vous faut une unité objective pour pouvoir euh, vous tenir à quelque chose parce que vous dire ah, jusqu'à ce que j'en ai marre ça marche pas euh, donc euh, voilà le, la question du temps ou, de, ou du nombre de pages ça, ça peut ça peut ça peut être bien même si voilà euh, si vous voyez que euh, il y a un livre par exemple, où votre objectif c'est 25 pages mais que au bout de la dixième en fait vous êtes perdu ne bah, faut pas vous obliger à lire euh, à lire les 25 pages quoi vous, vous dites ah bon bah ça c'est un livre spécial euh, tant pis je lirai moins vite quoi c'est pas c'est pas c'est pas une course mais euh, mais après petit à petit ça va venir et puis au bout de deux trois quatre ans de lecture euh, quotidienne quand vous serez arrivé à un nombre de pages conséquents euh, bah, de toute façon euh, il y aura plus grand chose qui vous qui vous fera résistance à part les livres qui qui qui, qui sont qui seront censés faire résistance parce qu'ils sont pas à votre niveau, mais a priori si ces livres-là sont pas de votre niveau et que vous avez fait les quatre ans d'études, c'est que vous savez que vous devez pas lire ces livres-là. Donc de toute façon vous ne serez pas confronté à ces livres-là. Sauf si vous êtes en études et puis on vous demande de faire un commentaire sur, je sais pas moi, être étant Heidegger. Bon mais là c'est vous êtes pour rien. C'est les profs qui n'ont pas de pédagogie. Et pour les questions des notes, etc. Bah ça c'est personnel quoi. Moi par exemple j'en prends pas. Il y a des gens ça peut servir, mais moi par exemple ça, ça me parasiterait de prendre des notes. Donc tout ce que je fais c'est juste j'ai un petit crayon avec moi et, et ce que je fais c'est que je mets entre parenthèses les passages et et quand j'ai et quand j'ai fini en fait plutôt quand j'en ai besoin. Euh, et ben je je, je, je, je, je je reprends mon livre en fait et puis euh, euh, j'ai à peu près la mémoire de où était le passage et euh, du coup je le retrouve je le relis et, euh, et voilà de toute façon en fait euh, vous les notes ça c'est bourdieu qui en parle bon c'est plus pour la fac mais bourdieu il, il explique que les notes en fait euh, les étudiants qui passent leur temps à, à remettre en, fi en en note toutes leurs fiches c'est plus un rituel que euh, qui, qui, qui, qui en lui-même vous fait vous forcer à retenir les choses parce qu'en fait vous avez fait un effort pour pouvoir le pour pouvoir les retenir qu'un moyen de retenir en soi. Euh, puisque justement il compare en fait les types de types d'étudiants, les étudiants qui vont jamais en cours et les étudiants euh, qui, qui, qui qui qui qui prennent des notes en fait en permanence et ils remarquent qu il remarque qu'il n'y a pas vraiment de, de différence dans les résultats, c'est c'est que les étudiants qui prennent des notes, c'est une aide psychologique quoi. Ça veut pas dire qu'il faut être contre les notes mais euh, si vous sentez que vous en avez besoin, prenez-en. Et si vous ça ça, vous, ça, ça vous sert pas parce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous lisez, ça met en pause la lecture, c'est pénible, il faut prendre le carnet, etc., etc., bah le faites pas quoi. Il enfin, n'y a pas d'obligation. Pour une fois, moi j'ai jamais pris de notes de ma vie quoi. Donc. Mmh. Bah, tu vois, moi voilà, je disais que moi j'en prenais, mais, euh, mais effectivement, ce que j'ai précisé, c'est qu'en fait il faut, euh, il faut tester tout simplement. C'est, il faut mmh. essayer, euh, voir. Hein. Est-ce que lire comme ça, d'une traite comme tu fais toi, ça convient Si ça convient, mais tant mieux, parce qu'on va plus vite, effectivement. Et euh, si ça ne convient pas, eh bien, euh, il, faut, euh, il faut voir comment on peut essayer à fixer son intention pour mieux retenir. Donc, voilà. voilà. Et puis surtout, voilà, après, répéter, euh, euh, réutiliser, euh, et, puis, et puis après, c'est... C'est selon chacun. Il y a des gens, après, ça peut même être d'autres techniques que les notes. Je sais pas, moi je connais pas du coup, mais il doit sûrement y avoir plein de trucs différents. Par exemple, vous pouvez mettre des, des petits euh, des petits. Comment s'appelle? Euh, des petites gommettes, en fait, euh, qui dépassent un peu de vos livres sur les pages. Euh, et puis vous mettez un code couleur, en fait, j'en sais pas moi. Euh, on va mettre pour un roman, ça sera plus simple, mais euh, la gommette orange, c'est pour. Euh, euh, les, les informations sur les personnages, la gommette euh, bleue c'est pour euh, ce qui fait avancer l'intrigue, euh, la gommette verte c'est pour les descriptions euh, de paysages euh, ben, ou des forces stylistiques etc. et voilà, enfin il y a, y a plein de manières de travailler différentes et ça bah faut essayer, faut inventer vous-même vos techniques. Euh... Mais après ce qui est sûr c'est que la relecture des notes euh, ne, ne pourra jamais se substituer à à la relecture du livre, par contre, parce que dans les notes, en fait, vous n'avez pas la réflexion, vous avez que les que les informations, et, euh, et ça, c'est un peu le problème justement de beaucoup d'étudiants qui s'en tiennent qu'à leurs notes et du coup aux notes du voisin, c'est qu'en fait, ils ont que des informations brutes, et en fait, euh, un livre, c'est une pensée, et la pensée, ça se déploie sa ça, ça propre dialectique, et c'est pas euh, et c'est pas en fait euh, juste euh, tel concept égale telle définition, parce que la définition, c'est un résultat ce euh, c'est pas, pas un donné comme ça, donc du coup, euh, ça pas vraiment... Euh, c'est plus une aide euh, qu'autre qu chose. Quoi. Mmh. Tout à fait. Après, les notes, euh, ça peut être assez utile si vous avez envie de... Je ne sais pas, bon, vous avez prévu d'écrire un livre ou une synthèse euh, vraiment détaillée. Euh, voilà, ça peut vous aider à situer, mais... Euh, ah oui, non, bah, pour noter les... Je ne sais pas, moi, des les passages Et... importants, euh, mm. qu'on peut réutiliser, etc., c'est sûr, hein. mais, mais, en tout cas, un truc important, vraiment, hein, dans ce que du Royaume, c'est que les, les notes, c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire qu'il s'agit pas d'aller, euh, faire tous les trucs ridicules, enfin, ridicules si vous le faites, parce que vous en avez besoin de très bien, mais je veux dire, de se forcer à faire des notes super, super propres, ou on encadre tout en rouge pour un truc, en bleu, en vert, souligné, pas souligné. Ah oui, non, ça sert à mais... rien. Enfin, ça, en fait, c'est si ça vous permet, si c'est un rituel que vous vous concentrez très bien, mais si ça ne vous sert à rien ne le faites pas, parce qu'en fait vous, vous perdez du temps à faire ça euh, les notes, ce qui est important c'est que vous, vous puissiez vous y retrouver, euh, C'est vous ne les faites pas pour le voisin, donc à partir de là euh, voilà c'est bon, le reflet euh, oui voilà fond fond fond, de, vos notes en fait le, le chaos de, de vos notes reflète en fait l'étendue de votre intuition Hum. Et, et c'est pour ça que je dis qu'il est important dans les notes de lecture de livre moi, moi je le fais systématiquement, d'ajouter mes commentaires, euh, qui parfois prennent plus de place d'ailleurs que, euh, que les que les que, que ce que ce que dit l'auteur en, en lui-même, euh, parce que justement c'est la en fait je je je mets sur papier l'état de ma ma réflexion euh, quand je lis le passage en fait. Ouais. Mais ça j'essaie de le faire quand même plutôt euh, entre paragraphes ou entre chapitres, hein, parce que j'aime pas euh, j'aime pas rompre la continuité d'un livre. Hein. Et ça, je pense c'est quand même important aussi. Dans un livre, c'est. Pour enfin, vous donner un exemple, j'avais commencé la critique de la raison pure de Kant en, en décembre, et puis j'ai. En janvier, et février, je ne m'en suis pas du tout occupé, j'étais sur autre chose, donc je ne l'ai pas lu. Et j'avais avancé à peu près à... De... au tiers du livre. Et en fait, en reprenant en mars, j'ai tout simplement recommencé à zéro, parce que euh, moi, j'ai je... besoin d'avoir la continuité du propos du, du livre. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est à vous de voir. Mais. Bon, est-ce que euh, tout le monde a pris des notes ce soir <rire> Est-ce que vous allez pouvoir restituer tout ce qu'on a dit On compte sur vous, attention. Il hein. y a, a l'enregistrement mais... Ah non, non, il n'y a pas d'enregistrement. Hein. Euh, vous avez pris vos ah, notes, bon. euh, vous dé vous démerdez maintenant. Ah, non, fait, faut juste <rire> Et, non bon, mais ouais, c'est lire, lire, lire, lire. Hein. Blague à part, en fait, si, si, si on a organisé ça aussi, c'est pour, pour répondre à... Parce que bon, c'était votre demande initiale, hein, donc vous, vous, vous étiez nombreux à l'attendre. Alors vraiment, si vous avez des questions, si vous avez des craintes, si vous avez des interrogations, si... Euh, si voilà, tout, tout, tout, tout, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Nous, on est, on est là pour, pour essayer d'y répondre au mieux euh, et vous encourager et vous inviter à, à avoir une pratique euh, intellectuelle euh, stimulante. Donc euh, voilà, on est à l'écoute. On est, là pour ce... On est là pour ça ce soir. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas. Et puis, euh, puis euh, s'il n'y euh, a pas d'autres questions après, je pense qu'on qu pourra clôturer euh, cette, cette, cette, cette réunion. Mais en attendant, si vous avez des questions, surtout, c'est le moment. Bon, ben, je pense que c'est à ouais. peu près bon pour tout le monde. Alors, juste, j'y ouais, pense, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Ouais, vas -y, vas -y. ouais euh, bonsoir tout le monde. Euh, mon... bonsoir. Ouais, ma question, elle porterait. Euh... Plus sur euh, justement la l'extériorisation de la pensée, enfin écrire ou ou en, ou en discuter tout ça. Et je me disais euh, comment euh, comment vous vous l'articulez euh, euh, avec euh, le, le projet à long terme, enfin euh, la structuration du, du projet de lecture à long terme, par exemple. Euh, Bastien donnait celui d'avoir une, une bonne compréhension du corpus marxiste, donc un truc très général, étant donné qu'il faut avoir euh, euh, le, tout le contenu euh, historique euh, qui a mené euh, à l'œuvre de Marx quoi et donc euh, ce que je me disais c'est euh, comment vous euh, comment vous arrivez à construire euh, on va dire euh, les, les les structures globales les, les, les grandes catégories si vous voulez qui petit à petit euh, vous permettent de de on va dire euh, d'avoir ouais, un point de vue global de conceptualiser euh, de, ah, de, bon, je veux bien y répondre je veux bien répondre très brièvement parce que, en fait, euh, ta question soulève une problématique. Comment tout connaître quand on n'a rien lu Ça, je veux dire, c'est contradictoire. Euh, et je pense que c'est là ce que tu soulèves. Moi, la, la seule solution euh, que j'ai envie de te donner à, à partir de ça, c'est... Euh, bon, déjà, il faut bien commencer quelque part un jour. Donc, c'est en ayant beaucoup lu que progressivement, tu vas te créer cette map mentale dont parlait Aurélien. Mais... Euh, il y a pas, de... enfin, pour avoir une vue globale sur l'histoire de la philosophie, les cours sont sont là pour ça aussi. C'est en fait, du coup, on vient euh, grâce aux cours vous apporter une une une, visualis une visualisation globale de la philosophie, et à partir de cette map, vous allez pouvoir après vous creuser progressivement dans les différents champs. Donc ça, il faut euh, c'est c'est ça il faut l'avoir en tête. C'est aussi pour ça que les cours existent. Euh, ce n'est pas suffisant mais en tout cas c'est c'est un moyen de, de de débuter de démarrer quand on voilà c'est tout pareil hein. si les enfants vont à l'école et s'ils ont des professeurs c'est bien parce que les professeurs sont là pour leur transmettre euh, la une une structure pour leur transmettre une colonne vertébrale. Et ensuite, ce sont les, les étudiants qui vont étudier euh, par leurs propres moyens, euh, les livres, euh, et, et creuser en fait ce que le, leur prof le, leur a transmis. Donc, il y a ça. Et puis, euh, heureusement, il y a, y a déjà beaucoup de contenus euh, libres d'accès sur Internet. Donc, il faut piocher un maximum. Euh, heureusement, il y a, y a Pagani qui fait beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos de Loïc qui sont accessibles. Il y a des conférences, il y a des entretiens. Enfin, aujourd'hui, on a une époque où... Euh, euh, où, où on a énormément de contenu à disposition et je pense qu'il faut vraiment l'utiliser un maximum. Moi perso, euh, euh, avant de lire Frio, j'avais euh, j'avais j'avais écouté mais toutes ses conférences. Je connaissais ses conférences sur le bout des doigts. Je dis pas que je comprenais tout ce qu'il disait, mais en tout cas j'avais étudié la totalité de ses conférences. Et, euh, et le jour où j'ai lu Frio, eh ben en fait j'avais déjà la la structure globale de son œuvre avant de commencer son œuvre. Ce qui m'a permis moi après d'approfondir ce que ce que ce que lui-même disait dans dans ses conférences. Donc voilà, il faut il faut il faut allier les cours euh, et sa lecture, euh, les vidéos, les conférences, en discuter avec les autres. Euh, voilà, c'est c'est c'est ça qui qui me paraît euh, tout aussi important. Ah, après bon, la, la la question, elle était plutôt sur comment retranscrire euh, et ressortir le le, le contenu bah si, de la en fait si, en fait, comment oui, c'est ouais, ouais, ouais. pré-mâché justement par les cours, parce que quand Frio, par oui. exemple, euh, pré sa propre œuvre, bah, il le fait à ta place, qui permet non. toi... Ensuite, il veut dire comprendre dans le sens euh... comment... enfin Peut-être que je me trompe, mais moi j'ai compris la question, plutôt comment écrire, comment bien structurer la discussion, je n'ai pas compris la question. C'est ça, mais... Ou, ou même, enfin tout simplement, est-ce que dans euh, votre pratique de, de restitution de D'écriture, de, de, de, de dialogue et tout ça. Est-ce que, euh, on va dire, est-ce que consciemment l'idée c'est euh, de, de faire se rejoindre la structure globale et le, et le contenu avec lequel tu as été en contact Non, bah, ça c'est le. La, comment dire Alors déjà on va commencer par l'écriture, même si c'est pas ce qu'il y a de plus évident parce que tout le monde n'est pas amené à écrire. Ça, c'est un peu l'occasion qui fait le, qui fait le. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est c'est plus l'occasion en fait qui a fait le, qui a fait le, le, le laron, on veux dire. Euh, le, le, la première fois en fait, qu'on m'a demandé d'écrire un truc un truc qui est jamais sorti parce que, bah, du coup, c'était mauvais. Euh, mais ça m'a permis de poser des bases, en fait. Euh, cest quand je voulais faire le, le manuel de le premier manuel de l'IHT, j'avais fait un truc beaucoup trop gros, euh, genre euh, pas assez précis, ça Mais bon, au moins, tous les trucs que j'avais en tête, je les ai balancés dans un document. Ça faisait 40 pages. Bon, c'est mauvais, mais euh, c'était là. quoi euh, Et après, en repartant de ça, j'ai pu, du coup, euh, faire ce, ce, le premier manuel et puis après le deuxième et le troisième. Euh, et puis et puis d'autres trucs. Euh, donc c'est par exemple c'est vraiment en fait il faut avoir une occasion d'écrire un truc parce que si vous n'avez pas d'occasion ça va pas avoir de sens et puis l'occasion ça peut être par exemple euh, bon tout le monde n'est pas forcément encore invité à, à rédiger les les les articles pour le, la franchise mais pour ceux qui peuvent euh, c'est par exemple déjà Transposer des vidéos de Loïc à l'écrit, ça peut être une, un bon début. Euh, ré, ré, ré, répondre à des gens. Moi, un truc que j'ai beaucoup fait, c'était répondre à des gens en commentaire sur Facebook. Passer des heures et des heures là-dessus, mais pas, parce que je, pas pour les gens. Je, je m'en fous, les, les gens ne le liront pas et ça ne va pas les convaincre. Euh, ça ne sert à rien. Mais par contre, ça m'a habitué à écrire, écrire, écrire, écrire. écrire. Après, il y a, il faut apprendre une certaine méthode. Bon là, on ne va pas revenir là-dessus, mais une méthode de présentation, de l'écrit, euh, la, la réflexion, la dissertation en philosophie, etc. Tout ça, c'est nécessaire. Euh, euh, savoir poser une problématique, euh, poser les contradictions dialectiques, faire la synthèse, etc. Euh, mettre, enfin. Euh, une reçue, avoir une écriture logique et compagnie. Donc bon, tout ça il y a, a il y a tout ça et puis après surtout quand on écrit, faut pas faut pas faire n'importe quoi, il faut il faut toujours faire un plan. Et justement, ce plan bah ça s'acquiert en fait euh, par la, la méthode de la de la dissertation, mais après ça peut être d'autres plans, ça peut être des plans euh, d'exposé ou autres qui même s'ils ont pas la même richesse euh, sont sont déjà un bon début. Et voilà, faut écrire, faut écrire, faut écrire, faire des plans, euh, bien savoir qu'est-ce qu'on va écrire avant d'avoir, avant de se mettre à écrire. C'est pour ça qu'un plan, en fait, c'est mettez les points principaux, euh, puis après vous détaillez tout ce que vous allez écrire. Et, euh, et après, pour la discussion, bah ça c'est, ça va être, en fait, vous allez vous rendre compte que au début, euh, ça va être maladroit quand vous allez parler parce que vous allez vous allez divaguer, vous allez avoir besoin de pause pour, pour faire les, le, les liens entre les différents points de votre réflexion. Euh, vous allez vous heurter à des, à des contradictions euh, ou des questionnements et du coup, ça va vous forcer à penser plus loin. Euh, et ça, c'est rien d'autre que la pratique, c'est vraiment quotidien. C'est vraiment lire, écrire, parler quotidiennement. Euh, alors, peut-être tout le monde ne peut pas faire ça quotidiennement, mais euh, euh, le plus souvent possible, quoi. Euh, et c'est des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures de, de pratique je dis pas ça pour vous décourager mais pour vous faire comprendre que ça viendra pas du jour au lendemain que c'est une question de temps long euh, et, euh, et vraiment euh, euh, et saisir toutes les occasions qu'on a sans, sans que ça devienne un espèce de stacanovisme que vous ayez plus de vie etc., etc. parce que ça, ça peut être le risque du débutant qui certes comprend que ça prend du temps mais qui du coup en fait essaye de tout rattraper euh, le plus vite possible et donc du coup après il a il a plus de vie et euh, en fait et du coup ça ça l'épuise il faut il faut il faut que ça reste un plaisir il faut que ça reste faisable euh, voilà sinon euh, sinon c'est c'est une peine perdue encore une fois c'est comme au sport c'est pas parce que euh, du jour au lendemain vous vous dites je vais faire une heure de sport par jour euh, que vous allez tenir non c'est mieux de commencer à peut-être une heure par semaine puis deux puis trois quoi euh, et euh, et, euh, et voilà quoi. C'est la pratique, de la pratique, de la lecture. Euh, euh, c'est euh, c'est essayer euh, du coup de remplacer, euh, de, de de revoir dans sa journée qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qu'on peut remplacer tous les moments où on procrastine, où on est sur le téléphone, etc. Euh, bah c'est c'est bah, c'est remplacer tout ça. C'est quand on lit, on a son téléphone éteint, euh, on a on est dans des bonnes dans des bonnes conditions. Euh, quand on discute, on s'assure d'être avec des, des personnes euh, bah, ouvertes à la discussion et bienveillantes parce que sinon, ça sert à rien. Euh, puis ça peut être rien que sur ce Discord, hein, déjà. Là, le, euh, au début, ce qui m'a beaucoup aidé, euh, au-delà même justement de Facebook, etc., où je pas encore répondre aux gens parce que j'étais paumé, c'était de répondre déjà aux camarades euh, quand ils posaient des questions sur le Discord, et euh, voilà c'est il faut poser des questions répondre aux questions euh, de, de tout un, de tout un chacun euh, nous on peut pas on peut pas tout organiser non plus mais tout, tout n'importe qui est libre d'organiser des vocales pour discuter euh, etc etc comme on est en train de le faire ici et sans même avoir besoin d'à chaque fois fixer des rendez-vous et compagnie ça peut être ça peut se faire spontanément euh, et, et voilà quoi et surtout chacun son rythme et euh, et chacun ira jusque là où il pourra aller et c'est déjà très bien il y a pas c'est pas une compétition quoi c'est pas qui arrivera à lire la phénoménologie et le capital en premier c'est au contraire c'est s'il y en a un qui arrive à lire la phénoménologie et le capital il le fait pour pouvoir l'expliquer aux autres pour qu'ils aient éventuellement pas besoin de enfin plutôt pour, pas pas qu'ils aient pas besoin de le lire mais euh, que ils puissent en fait avoir le contenu euh, sans devoir faire tout le trajet. Et puis, bah, de toute c'est le travail de Loïc. Hein. Et Loïc, quelque part, il a... Voilà, c'était des heures et des heures. Il explique dans des vidéos. Il rentrait chez lui à cinq heures. Il lisait jusqu'à minuit, tous les jours, quand il était au lycée. Ben bah, non, tout ce savoir qu'il a accumulé, il nous le retransmet dans les cours. C'est une synthèse énorme. Où, en fait, nous, avec un séminaire du pack Chouette, on a on a 100 heures, voire 200, 300 heures synthétisées en, en, en 10 heures. Quoi. Donc, vraiment, se saisir des cours, se saisir des… Bon, les manuels, ils sont au travail, etc. etc. mais enfin se saisir de, de tout ce qu'on fait à l'y acheter en guise de synthèse, des séminaires de Frio, des séminaires de Pagani, etc. Euh, sans limiter parce que le but, après, c'est d'arriver à la lecture et à la production soi-même. Mais euh, voilà, déjà… Euh, se saisir des synthèses des autres, c'est nécessaire, mais savoir vers qui on vers qui on va, quoi. Parce que le problème, c'est que ça, tout le monde le sait, qu'il y a des gens qui ont compris plus de choses et qui peuvent faire des vulgarisations. Mais justement, la vulgarisation YouTube, etc., c'est du n'importe quoi. Euh, et nous, on essaye justement de… pas de faire de, de la vulgarisation, mais de la formation. Et, et tout ce qu'on renvoie, en fait, on n'y on renvoie pas pour rien, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si, euh, si ça, ça, ça vous revient en mémoire, mais pour ceux qui ont lu euh, les principes élémentaires de Pulitzer, il me semble euh, très clairement que bon, ce sont ces étudiants qui, euh, qui ont écrit ça, mais il me semble très clairement qu'il qu faut, euh, enfin qu'il est dans le devoir du marxiste euh, d'enseigner en fait ce qu'il sait. Je crois qu'il y a un passage sur ça euh, dans, dans, dans Pulitzer, où en fait euh, le devoir du marxiste c'est d'apprendre. Et une fois qu'il a appris, il transmet. Et on sait aujourd'hui que le fait de transmettre permet de mieux comprendre ce qu'on a appris nous-mêmes. Bien sûr, ça passe par euh, écrire, etc. Mais expliquer aux autres va vous permettre de mieux comprendre, parce que, bon, on oui. là, je répète répète, hein, mais vous allez vous forcer à, à essayer de, de, de restituer un raisonnement que vous avez lu. Alors, ça arrive, vous allez probablement vous tromper, dire des choses fausses. Ça aussi, ça c'est un truc sur lequel j'aimerais insister. Dans un premier temps, bon certains, font, ça fait un petit moment qu'ils sont dans l'information formation, mais ça arrive de, de, de, de se tromper, ça arrive à tout le monde, voilà, on, on s'y inclut tous. Et donc, il faut aussi parfois accepter la critique de ses camarades, ou en tout cas d'entendre leurs critiques on peut être en désaccord, euh, parce que bon, euh, même celui qui critique a pas forcément raison, hein. ça, ça dépend, hein. il faut du coup en discuter et voir où est-ce que ça nous mène. Mais il faut aussi accepter que dans un premier temps, on risque de se tromper, malgré le fait qu'on ait euh, euh, restitué une pensée, parfois bon bah on a mal compris ou on n'a pas en tête d'autre chose. Bah. Et, euh, et donc en fait, je je sais pas si vous avez été confronté à ça, mais moi quand j'étais jeune, euh, j'ai été amené à beaucoup expliquer, par exemple les mathématiques à mes potes, euh, le, le, le fait de leur avoir de les avoir aidés parce que bon ils étaient très mauvais hein, les pauvres hein, mais le, le fait de les avoir aidés en mathématiques eux les a aidés parce que bon bah ils sont sortis d'une moyenne vraiment nulle à quelque chose d'un peu mieux et moi en fait je me suis encore plus amélioré parce que j'essayais de leur expliquer des choses qu'ils ne comprenaient pas avec la prof parce que la prof euh, je sais pas si vous avez été conseil euh, euh, confrontés. Mais bon, souvent, les profs, euh, ils enchaînent. quoi. C'est, euh, Ils arrivent, euh, ils posent leurs leur fesses sur une chaise. Pas tous, heureusement, mais beaucoup, beaucoup trop. Euh, posent euh, leurs fesses et puis ils déballent leur cours. Et euh, si les élèves ils suivent pas, bah, ils vont se faire foutre. Quoi. Donc, en fait, le fait de retravailler après le cours derrière, de le réexpliquer, de le retransmettre aux autres, et d'en discuter, de, de décrire des choses pour essayer de le faire comprendre aux autres, euh, je, je, je suis convaincu que ça va vous aider. Parce qu'en plus, vous aurez euh, ce côté euh, euh, comme une mission de transmettre aux autres qui vous stimule vachement et la volonté aussi joue beaucoup de, de de ce de ce point de vue là au début Aurélien était pas là au début mais c'était ça faisait partie du du socle dont parlait Bastien et je pense qu'il faut faut vraiment l'ancrer comme quelque chose de fondamental en fait la volonté c'est c'est ce qu'il y a de plus de plus décisif dans ce que nous faisons ici c'est à dire qu'il faut il faut le vouloir il faut le décider il faut le choisir parce qu'on pourrait très bien choisir de de de de se mettre devant une série Netflix euh, et voilà et, et moi quand je moi ça arrive hein, je regarde beaucoup de séries Netflix je déprime quand je, quand je regarde une série Netflix parce que je me dis putain merde je pourrais passer ce temps-là à, à lire un livre et du coup du coup j'essaie de compenser en lisant du coup des livres euh, mais il faut il faut vraiment user de sa volonté c'est quelque chose d'extrêmement difficile mais en usant de sa volonté c'est comme ça qu'on progresse parce que on fait des choses qui dans un premier temps euh, nous paraissent difficiles mais c'est euh, c'est nécessaire et progressivement, vous allez voir que vous allez prendre plaisir, comme a pu le dire Bastien. C'est dans cette démarche-là qu'on essaye de s'inscrire à l'IHT. Pour appuyer ce qu'a dit Ludo, l'importance de transmettre on a appris à des gens, notamment à des gens, surtout parce qu'il y a tout des échanges avec des camarades, on va confronter ce qu'on sait, le soumettre un peu au jugement et voilà. Mais vraiment, de à des gens qui ne connaissent pas, ça peut être des proches à vous, des amis qui, un jour, ont entendu parler de Martine, s'intéressent, ou alors. Euh, vous faites comme moi, vous vous débrouillez pour réussir à le caler, à intéresser les gens. Parfois, enfin, il faut un peu euh, forcer les choses, euh, sans être lourd, parce que sinon, euh, si les gens n'ont pas en ça, sert à rien de faire les lourds. Mais et en fait, euh, pour, donc du coup, euh, ça va vous forcer en fait à, à, à sortir de, du vocabulaire technique dans lequel on peut se réfugier pour devoir détailler, parce qu'en fait, le, le, quand on parle entre gens initiés. Euh, par exemple, je sais pas, si je parle de Kant, je dis la la, la problématique de l'identité de la conscience de soi se résout dans la perception originaire, a priori, qui est au fondement de la synthèse du divers de l'expérience empirique. Là, si c'est si des gens qui n'ont pas lu Kant, les gens n'ont rien compris. Et en fait, ça peut être un confort qu'on va avoir parce que du coup, on n'a pas besoin de détailler. Et du coup, on peut jouer sur le fait que celui qui en passe de nous va comprendre ce qu'on dit parce que on a envoyé le bon signe. Et, et en fait, si on a des gens qui n'ont pas la formation et qui n'ont pas ce vocabulaire-là, on est obligé de sortir du signe pour devoir expliciter ce qu'on a compris, ce qu'on a derrière, et le rendre accessible. Et c'est en faisant ce travail-là qu'on va vraiment approfondir sa compréhension des concepts, parce que euh, le langage technique, en fait, il est. C'est un, un moyen utile, mais euh, là, c'est la, la langue. Il faut aussi au maximum d'avoir d'être dans la langue naturelle, en fait. C'est pour. Euh, parce que euh, ça c'est vraiment le, le projet de Hegel qui est en gros d'avoir un vocabulaire le moins technique possible. Alors ça ne veut pas dire que tous les mots techniques sont éliminés et que le, la pensée enfin que l'écriture devient simple parce que Hegel c'est quasiment le plus difficile à lire, mais avec très peu de vocabulaire technique. Euh, par exemple Kant a un vocabulaire beaucoup, vocabulaire beaucoup plus technique, bon il est aussi difficile à lire. Mais mais voilà mais pas autant que Hegel. Et en fait avec euh, ça de faire passer par le langage naturel que les gens utilisent tous les jours à vous forcer à vous réapproprier la pensée parce que du coup vous allez devoir penser par vos propres mots et pas par les mots de l'auteur et parce que sinon en fait on se retrouve à paraphraser un auteur et ça ça n'est pas une démonstration de notre compréhension d'un texte c'est il faut être capable de l'expliquer euh, de l'expliquer en des termes plus simples de façon à ce que quelqu'un qui euh, euh, voilà qui n'a pas forcément étudié la question sans pouvoir tout comprendre parce que c'est pas possible c'est pour ça il faut qu'il ait fait le même travail que vous mais puisse se situer ce que vous voulez dire en avoir une idée et pourquoi pas que ça lui donne envie après vous avoir entendu voilà et donc ça c'est un de travail important et euh, un dernier truc sur lequel j'aimerais revenir pour vous rassurer c'est que là le fait que vous que qu'on qu ait cette discussion ce soir qui soit qui, qui viennent en fait d'une problématique qui est de oui on aimerait en apprendre plus euh, et on et on sait pas comment apprendre c'est déjà le premier pas, le plus difficile, parce que la plupart des gens n'ont pas cette réflexion. Et la philosophie, ça commence par l'humilité socratique de dire euh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est déjà un pas énorme. En fait, je ne dis pas que vous savez rien parce que vous avez tous commencé votre formation, mais c'est euh, comment dire, c'est une métaphore, enfin euh, une image plutôt. Mais, euh, mais, euh, mais mais mais mais du coup, en fait, c'est le premier pas. Et en fait, il faut il faut pas avoir peur de commencer. Puisque avoir peur de commencer, ça veut déjà dire que vous avez commencé et ce déjà beaucoup plus que n'importe qui. Parce que les personnes qui n'ont pas commencé n'ont pas la peur en fait, puisqu'ils en ont aucune, ils ont aucune idée, ils ne savent même pas que ça existe. Donc, euh, vous pouvez toujours vous baser là-dessus et, euh, et vous dire que voilà, vous, enfin, vous fondez là-dessus, pardon, euh, vous dire que vous avez déjà fait le, le pas le plus difficile. Et après, ça démarre. Et, et d'ailleurs, euh... euh, plus en fait. Plus on, ça je faisais la remarque le jour, je sais plus où, mais euh, plus on lit en fait, plus on, plus on est effaré et parfois même pris de vertige. Ce qui nous reste à apprendre face au, à nos, face à, face à nos manques et tout ça. Oui. Et en fait, justement, c'est un, c'est un, une marque d'humilité qui est nécessaire pour progresser. Parce que celui qui a lu, euh, ou qui a pas lu d'ailleurs, qui a écouté quelqu'un en parler en diagonale de Marc, je sais pas quoi, et qui après va faire le malin sur Facebook à à qui qu'il fait allusion à dire « dis-moi le Maxime, c'est archi dépassé, euh, c'est pas bla bla. Euh, ça, c'est justement la personne qui euh, ne, ne progressera jamais parce que euh, euh, c'est l'inverse, en fait. Pas Au départ, c'est pas tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne sait rien, c'est que sans savoir, elle sait qu'elle sait. Et du coup, il bah, n'y a aucun problème, puisqu'en fait, la question de « est-ce que je dois savoir ?» ne se pose pas, parce qu'en fait, le savoir, je l'ai déjà. Euh, c'est voilà, la, la vieille opposition entre le, entre le dogmatique et, et le sceptique, en fait. Mais... Euh, mais du coup, c'est une démarche qui paraît sans antiphilosophique puisque la philosophie, c'est la recherche du savoir. Si on présuppose qu'on a déjà le savoir, ben on le cherche pas. Et au contraire, si on présuppose qu'il n'y a pas de savoir, on ne le cherche pas non plus. Nous, c'est, on présuppose qu'il y a un savoir, mais on le recherche parce qu'on ne pas justement. Et tant qu'on a conscience de ça, généralement, c'est qu'on peut continuer à progresser. Ouais, ça me paraît être une bonne conclusion. Ouais, écoute, si plus, par... si plus personne n'a de questions, ouais, je pense qu'on peut en rester là. Merci en tout cas, c'était très instructif. Je ne sais pas encore comment je vais réussir à, à faire mon planning par rapport à aux contraintes et tout, mais ça, ça donne de l'eau à mon moulin parce que je suis en réflexion par rapport à ça, d'arriver à me réinstruire parce que j'ai un, un travail et les années lycées sont loin et tout ça, mais arriver à me remettre un peu le, le pied à l'étrier. Donc, euh, donc merci en tout cas d'avoir partagé ça. Un plaisir. Plaisir.